Je vois ici, c'est, euh, euh, voilà, je ne connais pas le nom là, HP, je ne sais pas combien. Il dit, euh, comment relever euh, la faiblesse des modèles lorsque les auteurs ne les mentionnent pas Ça pose un sérieux problème à partir du moment où il faut comparer avant de changer. Vous voyez, euh, ça, ça peut être le cas. Hein? Euh, par exemple, certains auteurs vont développer leur modèle, mais ils ne vont pas dire, euh, voici les faiblesses du modèle, voici les points forts du modèle. Voilà, ils amènent juste le modèle et puis ils y vont là. Alors là, on demande à ce que vous développez une capacité euh, analytique qui vous permet euh, de pouvoir apprécier euh, les modèles qui sont proposés. Bon, maintenant, il se peut que peut-être que pour euh, le papier que l'auteur que vous lisez là, il ne parle pas tellement de son modèle en termes de justification ou bien en termes de limite de faiblesse, etc. Mais regardez les autres papiers que vous avez cités aussi. Il se peut que ce les papiers qui vont utiliser le même modèle mais euh, qui prennent le temps quand même de pouvoir euh, les évaluer là. D'accord euh, Ou bien, euh, je ne sais pas, prenez euh, le modèle, parlez-en avec peut-être de euh, certaines personnes qui se connaissent mieux, alors elles, elles, elles peuvent vous dire, voilà, est-ce que euh, voilà, ça peut vous donner, euh, euh, voilà, est-ce que c'est plus approprié, oui ou non, là, d'accord Mais dans tous les cas, ce qu'on demande ici euh, en tant que chercheur, c'est de développer une capacité analytique qui permet d'apprécier la portée des approches empiriques existantes là, pour pouvoir euh, vous décider euh, voilà, quel modèle utiliser, en quoi c'est plus approprié, etc. D'accord Donc, lisez autant de papiers qui utilisent euh, ce modèle-là. Vous verrez que certains auteurs vont quand même prendre le soin de pouvoir euh, vous évaluer ces modèles avant de les utiliser. D'accord euh, Maintenant, une, un élément important, euh, c'était par Zachary, c'est de dire euh, la tortue de données jusqu'à ce qu'elle conformément aux attentes. Bon, d'accord, je vais revenir sur ça. Hein? D'accord C'est quelqu'un qui manipule les données là. On va revenir sur ça, surtout vers les résultats là. D'accord On va en parler. Donc, vous me rappelez hein, quand on va y arriver là. D'accord Et c'est là on va discuter est-ce que réellement l'économie est une science euh, Voilà. Donc, voici euh, un plan indicatif qui vous permet de, de comparer, euh, avec, qui vous permet de présenter euh, vos résultats. D'accord En fait, de présenter la, la méthodologie. Maintenant, on passe à la section suivante, à savoir euh, les données et euh, l'analyse descriptive qu'on vous demande de faire des données. D'accord Donc, dans cette section, qu'est-ce qu'on veut euh, On veut que vous nous indiquiez les données que vous allez utiliser. La nature, les sources, les données viennent d'où Si c'est données d'enquête, comment ça a été euh, collecté Ensuite, on vous demande de faire une analyse exploratoire en termes statistiques. C'est-à-dire obtenir les statistiques descriptives, peut-être les moyennes, euh, peut-être pour tous les ou bien pour... Euh, différentes parties d'échantillons, etc. Euh, Présentez-les sous forme de tableau. Également, vous pouvez amener des graphiques. Alors, ce qu'on voudrait que vous fassiez ici, c'est que vous fassiez ressortir les tendances majeures, les faits stylisés à partir de, votre, de vos données. Par exemple, votre travail, c'est, euh, disons, euh, le travail des enfants. Mais ce qu'on veut voir ici, c'est quoi, là euh, On veut voir, par exemple, euh, à partir de votre base de données, quelle est la proportion d'enfants qui travaillent On veut voir par exemple, est-ce que cette proportion est plus importante chez les garçons que chez les filles Est-ce que c'est plus important dans le milieu rural ou dans le milieu urbain euh, Quelle est la distribution euh, de ce phénomène euh, suivant par exemple les caractéristiques du ménage, la taille du ménage, le niveau de revenu du ménage, le bien-être, etc., le niveau d'éducation des parents, euh, le statut d'emploi des parents, etc. Ça veut dire qu'on veut que vous nous donnez euh, vraiment... Euh, on veut que vous une analyse statistique. Donc, il y a certains qui peuvent se limiter à cette partie-là, hein, de tirer les résultats et puis euh, de les interpréter et d'aller à la conclusion sans en faire l'économétrie. Mais on va pouvoir. Euh, Qu'est-ce que l'économétrie peut faire de plus là Donc, euh, amener des chiffres, des statistiques descriptives, des tableaux, des graphiques pour faire ressortir euh, les tendances-là. Par exemple, il se peut que ce soit un phénomène qui a évolué dans le temps et que vous avez cette information dans la, dans la base. Dites-nous comment ça a évolué. Comparer, oui, comparer, hein. D'accord euh, Comparer par exemple le, le phénomène entre différents groupes, etc., ou bien différentes zones, etc. Alors, quel est l'objet de cette analyse descriptive exploratoire Quand le terme libre, vous explorez. Ça veut dire que vous voulez avoir les premières impressions. Les premières réponses à vos questions de recherche. Les premiers résultats. Vous dites que les résultats vont vers quoi Les premières tendances. Voilà eu égard à la validation des hypothèses de recherche. D'accord Donc, c'est ça qu'il faut faire ressortir. Mais dans ces premières impressions, vous allez les confirmer ou infirmer de façon plus rigoureuse avec l'analyse économétrique. L'analyse économétrique est supérieure à l'analyse statistique. Euh, voilà. Quelqu'un parle de tendance linéaire ou quadratique. En fait, ce qu'on entend par tendance ici, c'est euh, l'information principale qu'on peut tirer euh, de la base de données. D'accord euh, je peux vous donner un exemple là. Supposons que, euh, voilà, votre travail c'est de voir euh, l'impact de la corruption sur la productivité des entreprises. Voilà. L'impact de la corruption sur la productivité des entreprises. Alors, ce qu'on peut voir ici comme euh, euh, analyse descriptive euh, exploratoire ici, c'est donner une idée. Pour dire, est-ce que les résultats semblent aller dans le sens d'une relation positive ou négative Cela veut dire, qu'est-ce que vous allez avoir ici comme tableau Vous allez. Euh, peut que vous avez la productivité dans votre base de données. Par exemple, vous avez la production, vous avez le nombre d'employés, vous faites le ratio, vous avez la productivité du travail. Alors, ce que vous allez faire, c'est quoi euh, Obtenez. Euh, Distinguez vos entreprises en deux catégories. Première catégorie, les entreprises qui ont eu à payer, par exemple, des pots de vin pour accéder à certains services publics. Par exemple, pour accéder à l'électricité, pour payer les impôts, etc. Donc, vous avez ces informations généralement dans les bases de données d'entreprise. En particulier, euh, on va en parler un peu plus loin, là. Euh, Enterprise Survey de la Banque mondiale. Là. Ça existe presque dans tous les pays. Hein, et je suis dans vos pays aussi. Là. Ça, les entreprises, on leur demande lorsqu'elles voulaient, par exemple, obtenir un service, euh, par exemple lorsqu'elle lorsqu'elle lorsqu était créée pour obtenir les licences etc lorsqu'elle veut aller par exemple sur le marché d'exportation ou d'importation on leur demande des licences d'exportation ou bien d'importation etc on le dit est-ce que vous avez on vous a demandé de payer si si oui est-ce qu'effectivement vous avez payé donc ça c'est la corruption alors vous voulez savoir est-ce que les entreprises qui sont engagées dans, les, dans la corruption ont un niveau de performance plus élevé que les entreprises qui se, en fait qui ne versent pas dans ces pratiques euh, négative, là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là n'oubliez pas que votre question de recherche, c'est de voir est-ce que la corruption a un impact Est-ce que les entreprises qui euh, s'engagent dans la corruption ont un niveau d'efficacité plus élevé ou moins élevé que les entreprises euh, qui ne s'engagent pas dans la corruption Alors, ce que vous allez faire, c'est quoi Comment on a les descriptifs ici euh, Calculer euh, la productivité moyenne. Donc, descriptive ici. la moyenne de la productivité. D'abord, pour le groupe d'entreprises engagés dans la corruption, donc qui ont payé d'une façon ou d'une autre, et le groupe d'entreprises euh, qui n'ont pas payé. Alors, ça veut dire que là, vous allez avoir euh, la productivité suivant la corruption. Alors, si par exemple, vous verrez que la productivité est plus élevée avec les entreprises qui, ont, qui ont payé la corruption, alors là, ça veut dire qu'il y a un résultat qui commence à apparaître. Le résultat, c'est quoi La corruption est favorable à la productivité des entreprises. On a une relation positive. D'accord Donc, euh, c'est un fait qui sort de l'analyse euh, descriptive de vos données, avant même d'aller dans le, les travaux empiriques. D'accord Maintenant, pourquoi on vous demande de confirmer ces résultats-là Ça, c'est le résultat principal, hein, par rapport à votre problème de recherche, là, ou par rapport à vos juge généraux. Maintenant, on peut vous demander d'aller plus loin. Pourquoi Parce qu'il y a euh, la corrélation euh, simple, mais également la corrélation multiple, pour parler statistiquement. Cela veut dire que la relation entre deux variables peut, être, peut dépendre d'une troisième variable. Un exemple. Si je prends euh, l'accès au crédit et le genre, l'accès au crédit et le genre, alors ce que vous allez montrer, c'est quoi euh, Quand vous allez faire l'année descriptive, vous regardez la proportion d'entreprises qui ont accès au crédit dans le groupe des entreprises dirigées par les femmes, et la même proportion dans le groupe des entreprises qui sont dirigées par les hommes. Alors, si vous faites la proportion, la comparaison, peut-être que vous allez voir que euh, dans le groupe des entreprises dirigées par les hommes, la proportion, euh, en fait, le taux d'accès au crédit est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. D'accord Ça, c'est un résultat statistique que vous montrez là, en, en utilisant tout simplement euh, la moindre des deux groupes-là. Mais est-ce que vous allez conclure directement pour dire qu'il y a une discrimination à l'encontre des, des entrepreneurs femmes là Non, hein il se peut que ces résultats que vous avez dépendent d'une troisième variable, c'est-à-dire le choix du secteur d'activité. Donc, ça veut dire quoi Il se peut que euh, il y a certains secteurs euh, que les banques n'aiment pas tellement financer. Mais s'il se trouve que les femmes sont majoritairement présentes dans ces secteurs-là, alors, cela va se traduire par un écart d'accès au crédit. Alors, ça veut dire quoi Le différentiel que vous venez de voir entre ces deux groupes, donc là-bas du genre, n'est pas lié de façon intrinsèque au genre. C'est plutôt lié au secteur d'activité. Alors, ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est amener l'économétrie parce que l'économétrie va vous permettre de lier les deux variables, le genre et l'accès au crédit, mais elle va contrôler euh, cette troisième variable qui intervient euh, dans ces relations, à savoir euh, le secteur d'activité. Alors, si vous faites intervenir le secteur d'activité, alors vous verrez que la relation peut-être va disparaître. Le genre n'est pas un facteur important en termes d'accès au crédit. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le choix d'activité. Alors, si les femmes apparaissent peut-être discriminées, c'est parce qu'elles ont tendance à aller opérer dans des secteurs euh, qui ne sont pas tellement attractifs euh, du point de vue des banques. Vous voyez là, donc quand vous regardez deux variables séparément, vous pouvez trouver une relation. Mais si cette relation dépend d'une troisième variable, alors il faut contrôler cette variable-là. Donc, vous dire que lorsqu'on contrôle pas, contrôler c'est quoi C'est un thème que vous entendez souvent. Hein. Contrôler une variable, c'est juste mettre cette variable-là dans la régression. Et là, vous dites, toute chose étant égale pareille, c'est-à-dire que euh, cette variable-là est contrôlée, vous montrez, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas de discrimination. D'accord? Euh, donc, allez tout simplement à la nuit main descriptive. Là. Maintenant, là, j'ai parlé des données. Euh, bon, après, vous allez voir. Hein, je vais vous partager. Vous allez voir. Euh. Enfin, ce qu'on qu n'entend pas données primaires, c'est des données qui sont collectées pour la première fois. Bon, par des données d'enquête. Maintenant, les données secondaires, souvent, c'est des données qui ont été pré-collectées, utilisées, et vous, les utilisez peut-être plus tard. Là. Les données en coupe instantanée, c'est des données où il n'y a pas de dimension temporelle. Les données euh, d'enquête, par exemple, pour une période donnée. Euh, les données en coupe longitudinale, c'est les données temporelles, donc dans la durée. Les données de panel, c'est les données qui euh, ont ces deux dimensions, instantanées et longitudinales. Bon, les données réelles, c'est les données tirées euh, effectivement de, de la réalité, etc. Les données expérimentales, c'est à partir d'expériences organisées. Et à partir de là, on tire les données là. Maintenant, quel type de données appropriées à utiliser dans le travail, référez-vous à la littérature. Donc, si vous voulez modéliser tel phénomène, regardez ce que la littérature utilise en général comme données et quelles sont les sources-là, d'accord Maintenant, comme j'ai dit dès le départ, assurez-vous de la faisabilité statistique de la recherche bien avant d'entamer votre travail de recherche. Est-ce qu'il y a des données Est-ce qu'elles sont accessibles Est-ce qu'elles sont appropriées euh, Vous pouvez envisager de faire des enquêtes vous-même, mais dans ce cas, dites-vous, est-ce que le coût, vous pouvez le supporter est-ce que les délais euh, rentrent dans vos, euh, dans vos délais de publication, etc., les production de votre travail D'accord Donc, euh, ça, c'est des choses que vous garder à l'esprit également. Euh, je regarde les questions-là. Euh, euh, euh, voilà, donc, euh, ça, c'est une bonne question aussi. Mais je vais revenir là-dessus. Hein, quand je vais parler des résultats, là, donc souvent, les résultats qui ne convergent pas euh, vers nos prétentions théoriques, là. Bon, d'accord. Est-ce qu'il faut forcément manipuler les données j'ai manipulé les données. D'accord Ce n'est pas scientifique, là. Donc, on va en parler hein, quand on va parler des, des résultats. Euh, les, une autre question ressortir les tendances majeures en guise d'analyse euh, exploratoire des données pour s'identifier à l'analyse du contexte d'étude. Euh, non, il y a une différence ici. Hein, parce que le contexte d'étude, souvent, on peut faire appel à des données euh, provenant de partout. Hein, D'accord C'est des données que vous avez tirées des rapports c'est des données que vous avez tirées peut-être. Euh, euh, voilà, D'autres sources, etc. Euh, mais ici, l'analyse euh, descriptive, ici, c'est que vous avez votre base de données. Et ce qu'on vous demande, à part de vos bases de données, c'est d'abord de l'explorer. Explorer votre base. Dites-nous quelle est l'information qu'on a par rapport à notre problème de recherche. Là. Avant maintenant d'aller vers les estimations économétriques. Hein. D'accord, ce n'est pas exactement la même chose. Hein. Euh, maintenant, euh, Landry qui dit euh, Les revues à facteur d'impact élevé acceptent-elles les articles qui utilisent des données secondaires Oui, bien sûr, hein. Parce que la plupart des travaux que nous avons, c'est des données secondaires. Hein. Par exemple, regardez, euh, vous travaillez sur le commerce international, la plupart, c'est des données secondaires. Les données de commerce, les données de croissance, les données de corruption, les données euh, institutionnelles. Voilà, je crois que près de 80% des travaux de recherche empirique utilisent des données secondaires. Voilà. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Euh, maintenant, il y en a qui vont aller faire les enquêtes eux-mêmes avoir nos données des données primaires. Et là, ils peuvent les utiliser. Ça aussi, c'est vraiment intéressant, surtout quand c'est des données nouvelles euh, qui n'existaient pas et qui vous permettent d'envisager euh, vraiment un travail qui n'a pas été fait avant D'accord Voilà. Euh... Bon, là, j'ai donné euh, quelques sources. Hein. Par exemple, si vous utilisez des données euh, primaires, des enquêtes que vous avez faites là, donc dites-nous euh, comment euh, l'enquête a été faite, quelle a été la population cible, quelle est l'information collectée, donc le questionnaire, quelles sont les méthodes de collecte, euh, parler du questionnaire, euh, des techniques de etc. Si c'est des données secondaires qui sont déjà collectées, alors envisagez plusieurs sources. Hein. Les données macroéconomiques, des exemples, hein. il y a la Banque mondiale, World Development Indicator, World Governance Indicator, Logistic Performance Index. Bon, il y a l'IFMI aussi, l'OCDE, etc. Bon, Contrées, de, c'est des données de commerce, hein. commerce bilatéral, etc. FAO, vous avez des données agricoles en général. Bon, CUNICET, vous avez d'autres données aussi. Hein. C'est le système des Nations Unies. Ici. Bon, si c'est la donnée d'entreprise, vous avez Enterprise Survey de la Banque mondiale. Ça, c'est les données d'enquête que la Banque mondiale fait régulièrement dans les pays. Et je vous dis que tous les pays du monde sont dedans. ne hein. pouvez pas les pays développés. Hein. Donc, elles ont leur propre système de collecte de données. Là. Mais surtout dans les pays en développement, je suis sûr que tous les pays africains sont là-bas. Et souvent, c'est plusieurs fois. Hein. Euh, par exemple, vous verrez qu'il y a une... Par exemple, au Sénégal, il y a une enquête de 2003. Il y a une autre enquête de 2007. Et la toute dernière enquête, c'est en 2014. Et récemment, je crois qu'ils ont démarré des enquêtes pour intégrer le module COVID. D'accord, hein? ils ont fait les enquêtes. Maintenant, ils reviennent interroger les mêmes entreprises pour leur demander euh, voilà, comment le, euh, la COVID les a impactés en termes de baisse de chiffre d'affaires, en termes d'emploi, comment ils sont ajustés. Etc. Alors là, c'est intéressant. Ils viennent juste démarrer. Non? Il n'y a pas beaucoup de pays. dedans. Donc là, vous pouvez aller sur le site. Hein? Vous allez par exemple sur l'intérêt, vous mettez euh, Enterprise Survey, Banque mondiale. Vous allez sur le site, c'est les données qui sont accessibles gratuitement. Donc, tout ce que je viens de dire ici, pour la Banque mondiale, c'est accessible gratuitement. Bon, la Banque mondiale a également des données euh, d'enquête sur les ménages, des données de pauvreté. Là, également, vous les retrouvez euh, euh, sur le site là gratuitement aussi. Hein. Donc, je crois qu'avant, c'était payant, mais je crois que c'est à partir de 2007-2008 environ euh, que c'est devenu gratuit. Là. Donc, sur le net, Bon, vous avez également des agences statistiques nationales, donc regardez-les, il y a vraiment des données importantes à ce niveau-là. Mais il y a d'autres sources privées. Hein. Pendant moi, individuellement, bon, j'ai pu euh, faire des enquêtes, euh, dans le cadre de mon de mes recherches. recherche, c'est des données euh, privées, des enquêtes privées. Bon, ça veut dire que si vous voulez vraiment y accéder, bon, il faut un m'envoyer un message. Bon, il y en a qui vont le faire, mais ils vont vous demander de payer parce que ça à la coûté de l'argent. Hein. C'est une façon de rentabiliser un peu l'effort. J'ai une base de données sur euh, l'agriculture euh, dans la vallée du fleuve sénégal j'ai une base de données sur le parc de Han, un parc zoologique qu'on a à Dakar ici-là. Donc, c'était pour un peu évaluer les services de récréation avec la méthode d'évaluation contingente. J'ai également une autre sur euh, euh, l'agriculture bio du point de vue de la demande et une autre sur euh, la qualité de l'air à Dakar. Voilà. Donc, souvent, euh, vous pouvez faire vos enquêtes, mais assurez-vous que vous les faites bien. Et euh, voilà, attachez-vous les services de statisticiens qui peuvent vous permettre de faire un bon échantillonnage et avoir des données représentatives. Maintenant, quelles données utiliser, quelles sources utiliser, référez-vous aux articles que vous lisez. Généralement, ils vous disent comment faire. Là. Euh, voilà. Euh, pour les quelques questions euh, que j'ai ici. Euh, euh, voilà, quelqu'un dit, euh, l'un des articles les plus cités euh, sur la dette et la croissance est celui de Renard et d'accord. Ils ont utilisé euh, que des statistiques descriptives est-ce à dire que l'analyse descriptive a elle seule peut servir de cadre complet d'analyse Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Il y en a qui vont se limiter uniquement aux analyses descriptives. Euh, mais je crois qu'en en fait, l'analyse statistique, hein, mais comme je dis, euh, euh, l'analyse économétrique fait plus que l'analyse statistique. Ça veut dire que des fois, euh, vous allez voir que quand vous envoyez votre article à publier, vous avez que l'analyse descriptive, les gens vous disent non. Hein. Regardez l'exemple que je vous ai donné tout de suite là. Euh, quand vous regardez la descriptive, vous confrontez euh, le genre et l'accès au crédit. Vous voyez que les hommes ont plus de chances d'accéder au crédit que les femmes. Alors, est-ce que vous allez vous limiter à ça pour dire que les femmes sont discriminées? Non. Parce que lorsque vous intégrez euh, dans votre analyse euh, la troisième dimension, à savoir euh, le choix sectoriel, hein, là, vous verrez que si les femmes apparaissent discriminées, ce n'est pas parce que ce n'est pas direct. D'accord? la discrimination provient plutôt du choix sectoriel. d'accord Cela veut dire que, euh, et l'implication est importante du point de vue politique là. Cela veut dire que comment donc lutter contre, comment favoriser euh, l'accès au crédit euh, des femmes là Alors, si vous vous limitez à l'analyse statistique, vous dites qu'effectivement euh, les femmes sont plus discriminées que les hommes. Dans ce cas, la politique c'est quoi Développer des programmes qui vont donner des crédits directement aux femmes. Mais si vous amenez l'analyse économétrique, où vous essayez de contrôler euh, le secteur les secteurs d'activité, là, vous verrez que la discrimination basée sur le genre disparaît. Mais vous allez voir qu'il euh, y a des secteurs d'activité euh, qui sont plus discriminés que d'autres. Dans ce cas, et, et les secteurs qui sont plus discriminés, c'est là où vous avez les femmes. Alors, pour aider les femmes, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là N'amenez pas de programme directement qui va donner du crédit aux femmes. Pourquoi Parce que votre analyse, statique, analyse économique vous montre que la variable genre n'est pas significative dans ce cas-là. Mais la variable qui est significative, c'est plutôt le secteur d'activité. Cela veut dire quoi euh, Cibler les secteurs où il y a beaucoup plus de femmes, et développer des programmes de crédit en faveur de ces secteurs-là. Alors, vous voyez que dans ce cas, si la discrimination à l'encontre de ces secteurs-là est élevée, dans ce cas, vous verrez que beaucoup de femmes auront accès au crédit. D'accord Donc, c'est important, hein, les analyses que vous faites là, parce qu'en termes d'implication de politique, euh, vous trouverez que euh, ça donne des politiques totalement différentes, hein? d'accord. Est-ce qu'il faut donner, euh, créer des programmes qui vont donner de l'argent aux femmes directement, ça suppose que le genre soit un discriminant positif significatif. Ou bien, est-ce qu'il faut plutôt aller regarder les secteurs où il y a majoritairement des femmes et puis prêter de l'argent à ces entreprises-là. Ça c'est le genre qui n'est pas significatif, mais c'est plutôt le secteur qui est significatif dans l'accès au crédit. Maintenant. Euh... Une autre question, les données sur les inégalités et la pauvreté sont généralement incomplètes sur une longue période. Comment s'y prendre euh, Dans ce cas, vous faites des analyses en coupe instantanée. Des analyses en coupe instantanée. Ou bien, euh, il y en a qui vont euh, peut-être regrouper les années. Au lieu de prendre, par exemple, les données année après année, ils vont prendre les données, par exemple, euh, quinquennales, par exemple, tous les 5 ans. Et puis, sur ces périodes de 5 ans, par exemple, on prend le taux de pauvreté disponible pour les pays. D'accord euh, Peut-être je vous suggère de regarder les papiers qui ont regard, qui ont essayé de voir euh, euh, modéliser la pauvreté, euh, surtout son impact sur la croissance. Pour parler de croissance inclusive, euh, je crois qu'il y a le papier de Ravalion, je crois, euh, quand il montrait que quand la vague arrive, elle soulève euh, tous les bateaux, toutes les pirogues. C'est pour dire que la croissance euh, à terme favorise tout le monde, hein, aussi bien les pauvres que les non pauvres. Là. Et qu'à terme c'est le moins, le plus rapide, le plus efficace pour lutter contre la pauvreté. Bon, Quelqu'un parle du rôle des ACP dans l'analyse des données, euh, l'analyse en composantes principales. Là, euh, là c'est lorsque vous cherchez à agréger euh, peut-être des indicateurs séparés pour avoir un indicateur unique. Là. Euh, bon, il se peut que ce soit le cas hein, chez vous. Peut-être que vous avez plusieurs euh, sous-indicateurs qui vous permettent peut-être euh, d'approcher le phénomène sous différents angles. Maintenant, vous dites que je veux un indicateur unique ou je veux juste un indicateur qui me traduit euh, euh, tout le phénomène. Là. Bon, dans ce cas, vous pouvez utiliser les ACP. Hein. D'accord Voilà. Même fois de plus, regardez la littérature, essayez de voir est-ce effectivement cette approche a été utilisée. Alors, euh, si ça colle dans votre analyse, là, vous l'utilisez aussi. D'accord Voilà. Euh, le point suivant, c'est les résultats attendus, quand vous êtes dans le projet. Vous avez parlé de votre méthodologie, euh, vous avez parlé des données, vous avez fait la ligne descriptive, maintenant les résultats attendus. Donc, ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de dire les hypothèses que vous avez posées, euh, suggérer des réponses à vos questions de recherche ou bien suggérer, par exemple, des résultats. D'accord Vous dites que, par exemple, et vous le dites clairement, vous dites que, par exemple, dans le cadre de ce travail, on s'attend à ce que la structure de marché euh, agisse sur la, euh, la stabilité financière. D'accord Et euh, là, on vous demande de justifier maintenant. Parce que les hypothèses, quand vous les posez, vous n'avez pas justifié, vous avez donné un style direct, euh, vous n'avez pas fait appel à la référence littérature, littéraire. Mais là, on vous demande de le faire. Vous dites que je m'attends à tel résultat par rapport à l'hypothèse 1. On me dit pourquoi Pourquoi Comment Donc, vous attendez à ce que euh, la structure affecte la stabilité. Dans quel sens Est-ce que le marché de concurrence sera plus favorable à la stabilité que le marché euh, non concurrentiel D'accord euh, Et pourquoi Faites appel à la littérature, faites appel à vos connaissances du contexte. D'accord Ensuite, vous faites la même chose pour l'hypothèse 2. Autrement dit, amenez des résultats attendus, autant de résultats attendus que d'hypothèses que vous avez posées. Ou même que d'objectifs spécifiques, parce que les hypothèses reposent sur les objectifs spécifiques. D'accord euh... Bon, maintenant, il y en a qui n'aiment pas les résultats attendus. Hein? Ils vont vous dire que, bon, attendez, pourquoi vous dites qu'on va aboutir à tel résultat-là Allez-y, hein Faites vos estimations, obtenez vos résultats et amenez-nous vos résultats. Bon, mais ça c'est un projet, hein? un projet où vous n'avez pas encore de résultats. Hein? Allez-y, euh, voilà, faites un peu de spéculation, justifiez un peu ce que vous venez de dire, etc. D'accord Donc, euh, maintenant, comment justifier euh, vos résultats auxquels vous attendez là euh, Évoquez la littérature, évoquez le contexte d'étude, etc. D'accord Maintenant, voici la, euh, la section sur les résultats, une section quand même fondamentale. Hein? Alors, ce que vous vous demandez ici, c'est de présenter vos résultats. Dites-nous ce qu'ils signifient, interprétez-les, discutez-les. On veut savoir, euh, voilà, quelle est la portée de vos résultats, est-ce qu'ils sont intéressants, comment est-ce qu'ils se comparent par rapport aux résultats existants de la littérature, euh, etc., etc. Maintenant, ces résultats, vous les présentez euh, à l'aide de tableaux. On voit des tableaux. On voit des tableaux. Hein. Et ce qu'on ne voudrait pas, ça c'est une erreur qu'on voit souvent, c'est qu'il y en a qui prennent directement ce qu'ils du logiciel-là pour venir plaquer dans le travail. Non, hein, on ne voit pas ça. Pendant vous copiez la fenêtre de Stata où vous avez vos résultats, vous venez copier l'image directement dans vos textes-là. On ne voit pas ça. Hein. Alors, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Regardez les papiers, les articles que vous lisez. Une fois de plus, hein, pour bien comprendre comment on fait la recherche, lisez les articles. Il y a des choses que vous allez découvrir vous-même. En fait, si on, si on fait un cours, c'est pour vous donner peut-être les idées de base, euh, l'élément de départ qui vous permet d'approfondir. Mais si vous êtes attentif en lisant les papiers, vous verrez que tout ce qu'on dit ici, on les a tirés, si vous voulez, de la littérature euh, a, euh, bon, à laquelle on a euh, contribué, mais les papiers qu'on a effectivement lu. D'accord Donc, euh, amener les tableaux explicites. Maintenant, quel est le format standard des tableaux Donc, euh, je vais d'abord vous montrer le tableau qui est là. Voici un tableau, d'accord. Donc ça c'est un de mes papiers où j'essaie de voir euh, l'impact de la facilitation des échanges sur euh, la participation et la performance euh, des entreprises euh, africaines au commerce international. Pourquoi certains entreprises exportent ou n'exportent pas Pour les entreprises qui exportent, qu'est-ce qui détermine euh, l'effort d'exportation et d'importation aussi hein Et là j'ai utilisé, euh, et là j'ai surtout regardé euh, euh, le climat des affaires, euh, en fait, ce qu'on a appelé la facilitation des échanges de façon générale, à savoir la régulation, euh, l'énergie, les coupures d'électricité etc., euh, les télécommunications, l'accès à la finance, euh, etc. Il y a d'autres variables. En fait, j'ai juste coupé, hein, je n'ai pas tout amené. Le tableau est long, hein, il y a beaucoup de variables, à peu près euh, une douzaine, je crois. mais juste amener euh, quelques variables pour monter l'architecture générale du tableau. Et vous voyez ce que j'ai là Vous avez vos titres, mettez tableau 2, 3, 4, etc., vous numérotez. Mettez le titre, ça j'ai mis les résultats d'estimation. En fait, j'ai utilisé euh, un modèle de sélection. Donc, le modèle de sélection m'a permis à la première étape de modéliser la probabilité euh, de participer euh, au marché euh, d'exportation ou d'importation, donc le marché extérieur. Deuxième étape, pour les entreprises qui euh, participent, qu'est-ce qui détermine euh, l'intensité le, de leurs échanges, la quantité qu'elles exportent ou bien qu'elles importent. Là. Ça c'est la deuxième étape. Et ça c'est juste la première étape. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici euh, là, c'est la première étape que j'ai montrée ici. Alors, qu'est-ce que j'ai Ça, c'est la liste des variables explicatives, les X-là. Et ce que j'ai ici, c'est quoi C'est les différentes régressions. Parce que j'ai fait la régression d'abord pour euh, toutes les entreprises que j'ai dans ma base, aussi bien africaines que non africaines, asiatiques, latino-américaines, sud-américaines, etc. Euh, et Europe de l'Est aussi. Hein. Et là, je j'isole les pays africains, les entreprises africaines. Parce que je, veux, je suis dans une approche comparative aussi pour voir est-ce que les entreprises africaines sont plus sensibles euh, à la facilitation de, aux initiatives de facilitation des champs que les autres entreprises. Alors ça, je le fais maintenant du côté des exports et du côté des imports aussi. Vous voyez que chaque fois, j'ai ça. Hein. Alors, comment vous devez présenter vos tableaux euh, Sur la première ligne ici, euh, dites-nous quest ce que vous mettez dans vos tableaux là. D'accord Donc là, j'ai mis les exportations, les importations. Maintenant, pour chaque... Euh, C'est une série d'estimations, quoi. D'accord Donc, je les mets dans le tableau. Mais dans ce cas, vous avez une seule colonne. Hein. Peut-être c'est une seule équation que vous avez estimée. Et puis, vous avez cette seule colonne-là. Et là, vous avez vos variables explicatives, les x. Maintenant, pour chaque variable, vous avez quoi Vous avez le coefficient estimé, qui est là. Euh... Oui, d'accord Et ensuite, en dessous de chaque, variable, de chaque estimation, vous avez l'écart-type que j'ai mis en parenthèse. D'accord et ensuite, vous mettez tout vos, toutes vos variables, les coefficients estimés et euh, les écarts-types. Maintenant, en bas, ça, c'est la dernière partie du tableau, mettez les statistiques de base qui permettent d'apprécier la qualité de vos estimations. D'abord, le nombre d'observations, on en a besoin. Euh, maintenant, puisque je suis avec un modèle de sélection, j'ai besoin de, euh, de voir un peu est-ce qu'on a un biais de sélection. Là? Donc là, j'utilise l'inverse du ratio de Mills. Il y a le test de Wald que j'ai ici. C'est un peu l'équivalent de... Euh, du test de Fischer dans le modèle linéaire pour tester la significativité globale du modèle. D'accord euh, Maintenant, euh, là, c'est euh, euh, un test euh, d'indépendance. C'est pour voir en définitive euh, est-ce que ce que j'ai modélisé dans la première partie euh, est lié à ce que j'ai modélisé dans la seconde partie. Autrement dit, est-ce que le processus euh, qui explique euh, la participation euh, au marché euh, international est le même qui explique euh, l'intensité euh, des échanges. D'accord Donc, ce test-là permet de le dire, hein, l'indépendance. Alors là, on a rejeté l'hypothèse d'indépendance. Hein. Ça veut dire qu'en définitive, les deux processus sont dépendants. D'accord euh, Maintenant, vous mettez toujours cette note de bas de, de, bas de tableau. Toujours. Toujours. Hein? Maintenant, la première chose qu'on veut, généralement, que vous rappelez, c'est quelle est la variable expliquée On le sait, hein Mais on veut que le tableau soit lisible par lui-même. Donc, quelle est la variable expliquée Dites-le. D'accord Et ça, je l'ai dit avec la première phrase. Ensuite, je peux donner des informations additionnelles hein, euh, sur euh, voilà, les régressions, euh, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai contrôlé certaines choses, est-ce que j'ai mis des variables de mi, voilà, peut-être euh, le régresseur qui a été utilisé, peut-être, etc. Donc, rappelez des informations qui peuvent être utiles pour comprendre le sens de vos résultats. Ça, c'est important. Ok Autre chose aussi, et ça, souvent, c'est le dernier point, la dernière note. Permettez-nous de lire, facilitez-nous la lecture des chiffres. Vous avez des chiffres ici. Je vois qu'il y a des chiffres où il y a des parenthèses et des chiffres où il n'y a pas de parenthèses. C'est quoi la différence Et là, je le dis, les valeurs entre parenthèses sont les écartés estimés. J'ai des étoiles aussi. Ça signifie quoi Alors, vous allez mettre ici quand vous avez. C'est les indicateurs de significativité. Alors, quand vous avez trois étoiles significatif à 1%. Quand vous avez deux étoiles, c'est significatif à 5%. Et quand vous avez une seule étoile, c'est significatif à 10%. Alors 1%, c'est le niveau de significativité le plus élevé. Hein. C'est très significatif. 5%, c'est significatif moyennement et 10%, c'est très peu significatif, faiblement significatif. Alors là, vous amenez les étoiles pour indiquer cela. Ça, ça c'est le dernier point qu'on veut voir dans vos notes là. Ce que représentent les parenthèses et comment vous avez indiqué les significativités avec les étoiles. Obligatoirement. Voici comment vous présenter vos résultats. Alors, ne vous copiez pas les sorties, d les sorties de, de logiciels là, pour venir les plaquer ici. Non. Les papiers que vous lisez, vous ne verrez jamais cela. Jamais. Vous verrez plutôt des tableaux qui ressemblent à ça. Alors, respectez cela. Hein. Et les tableaux numéros, vous euh, bon, mettez les, euh, euh, les titres, etc. D'accord? Euh, D'accord. Quelqu'un qui a mis euh, l'écriture là, vous pouvez l'enlever là. Comme ça, on pourra bien voir là. Merci quand même. Maintenant, comment vous allez rédiger votre section là Parce que dire, euh, voilà, comment on organise, c'est important, mais comment rédiger Ça, c'est important. Souvent, on a tendance à vous dire, faites ceci, bon, voici ce qu'il faut éviter, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'on attend de la section. Mais généralement, on vous dit pas comment vous y prenez. Comment Bon, maintenant, j'essaie de faire ça ici. Hein. Comment vous voulez organiser la section Comment vous rédiger Alors, la première chose à faire, c'est d'indiquer la portée économique de vos résultats. Commencez par dire, par exemple, les résultats des estimations. Sont consignés dans le tableau 2. D'accord Commencez par parler de la porte économique de vos résultats. D'accord euh, Par exemple, les statistiques usuelles nous renseignent sur la qualité de l'ajustement, sur la qualité des estimations. En effet, euh, euh, la statistique de Wall nous, nous dit que le modèle est globalement significatif, ou même de fichiers globalement significatif. Euh, certains biais ont été euh, décelés. Nous les avons corrigés et, euh, voilà, et nos résultats sont relativement robustes, dites-nous que voici les résultats et ils sont bons économétriquement. Maintenant, ce que vous demande de faire par la suite maintenant, c'est de venir maintenant sur le côté économétrique non, économique, je vous dis. C'est-à-dire interpréter et discuter vos résultats. Que signifient vos résultats Quelle est la portée de vos résultats D'accord Donc, euh, maintenant, comment les organiser il y a d'abord ce qu'on appelle les variables d'intérêt et les variables de contrôle. Les variables explicatives ici. Distinguer les variables d'intérêt et les variables de contrôle. Les variables d'intérêt, c'est généralement les variables qui sont liées directement à votre objectif de recherche. Si je reviens ici, euh, donc dans mon modèle là, euh, l'objectif en fait, c'était de voir l'impact de la facilitation des échanges sur le comportement commercial des entreprises euh, en Afrique. Hein. Ça veut dire quoi Mes variables, la variable expliquée, ce que je cherche à modéliser, c'est le comportement commercial, donc la participation au commerce et l'intensité du commerce. C'est ça ma variable Y, la variable que je cherche à expliquer. Voilà, quelles sont les variables explicatives Je les divise en deux catégories. Il y a d'abord des variables qui prennent en charge directement ce que je veux faire, à savoir les variables qui captent la facilitation des échanges. Ça, on appelle les variables d'intérêt. C'est ça qui m'intéresse réellement. C'est ça qui m'intéresse dans le cadre de ce travail-là. Maintenant, il y a d'autres variables qui peuvent expliquer le comportement des entreprises en dehors des variables de facilitation de échanges. La taille peut être importante. Peut-être que les entreprises de grande taille ont une plus grande facilité d'échanger que les entreprises de petite taille. Euh, Peut-être que les entreprises qui sont dans certains secteurs ont plus de facilité que d'autres. Peut-être que euh, le genre est important, les entreprises dirigées par les hommes ont une plus grande probabilité de participer ou non. Les entreprises qui sont situées dans la capitale ou bien dans les zones... Euh, euh, les zones franches industrielles bon, c'est des entreprises qui ont plus de facilité, les entreprises euh, qui appartiennent à des étrangers c'est des entreprises qui, sont, qui ont plus de facilité etc. Mais ça veut dire que j'amène ces variables là pour pouvoir euh, bien modéliser mon phénomène parce que le phénomène que je veux modéliser ne dépend pas uniquement de mes variables d'intérêt mais dépend d'autres choses, donc pour avoir un phénomène qu'on veut modéliser relativement clairement j'amène les autres variables maintenant, quand vous allez interpréter Commencez d'abord et mettez l'accent sur les variables d'intérêt. Par exemple, votre thème c'est quoi là C'est, euh, disons, euh, euh, l'effet de la structure de marché sur la stabilité financière. Alors, commencez par la variable structure de marché. Dites qu'est-ce que vous avez obtenu, d'accord Indiquez les effets comme je dis ici. Est-ce que la variable est significative Le signe positif, négatif, ça signifie quoi quelle est l'interprétation économique que vous en faites? D'accord? Euh, Peut-être que, voyez, oui, c'est une variable euh, euh, qui va donc nous renseigner euh, sur euh, l'impact positif. Cela veut dire que lorsque la structure financière est concurrente, bien, lorsque la structure de marché est concurrentielle, alors euh, c'est plus favorable à la concurrence. Alors expliquez pourquoi. Pourquoi? Et une fois que vous interprétez économiquement, comparez votre résultat à la littérature existante. C'est important. Ne faites pas un travail de façon isolée. Vous avez fait une revue de la littérature pour dire ce que les gens ont trouvé par rapport à ces relations-là. Alors, comment votre résultat se compare à ces résultats que vous avez présentés avant Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est similaire Est-ce que c'est similaire en termes de signes Est-ce que c'est similaire en termes de magnitude Ça, c'est important aussi. Hein? Alors, vous avez trouvé un impact, mais l'impact est plus important que ce que la littérature a proposé, ou bien c'est moins important Alors, expliquez pourquoi. Pourquoi les différences pourquoi Si c'est similaire, est-ce que les explications qui sont données collent également dans votre contexte-là D'accord Maintenant, une fois que vous dites ça, alors euh, indiquez effectivement, cela donc, euh, va dans le sens de la validation de notre hypothèse de recherche, peut-être numéro 1. Ou bien, ça nous permet, donc, ça rentre dans euh, l'atteinte de l'objectif de recherche numéro 1. D'accord Maintenant, ça c'est un point important également, parce que vous avez dit que ma valeur ajoutée, c'est ça. Je veux prendre en charge telle limite qui existe dans la littérature existante. Alors, indiquez maintenant en quoi votre résultat ici a contribué à la littérature. Et ça, c'est surtout la variable d'intérêt, ou bien les variables d'intérêt. Quand vous aurez discuté de tout ça dans la, euh, avec, euh, je veux dire, euh, les variables d'intérêt, alors, essayez de faire la même chose, mais pour les variables de contrôle. Mais là, ne développez pas trop, hein, parce que le cœur de votre travail sont vos variables d'intérêt. Alors, les variables de contrôle, vous en parlez peut-être en deux ou trois paragraphes. Hein. Mais ici, pour les variables d'intérêt, parlez-en en quatre, cinq paragraphes. Parce que là, vous allez vraiment en détail. C'est le cœur de votre travail, c'est le résultat principal. Les autres, c'est les résultats marginaux, je dirais, secondaires. D'accord? Voici comment il faudrait organiser, là. Donc, distinguez les variables d'intérêt et les variables de contrôle et euh, vraiment suivez cet ordre-là. D'accord? Ça permet d'avoir une bonne interprétation de vos résultats, là. Euh, maintenant, un point important ici hein, il se pas que vous ayez des résultats qui soient contre-intuitifs contre, hein, contre par exemple euh, bon, ça m'est arrivé une fois, hein, quand je faisais mes mémoires de master au PTC là, ça, ça remonte de loin. Hein. Donc, euh, j'étudiais le comportement euh, d'investissement des entreprises et un des résultats que j'ai pu montrer c'est que le taux d'intérêt n'a pas d'impact significatif euh, sur l'investissement alors que la théorie nous dit le contraire hein. le taux d'intérêt a un impact significatif et il est négatif. Alors, si le taux d'intérêt augmente, euh, ça augmente le coût du crédit. Ça diminue le rendement de l'investissement. Donc, euh, moins de crédit, moins d'investissement. Ça veut dire que l'effet est négatif. C'est significatif, mais moi, je trouve que l'effet n'est pas négatif. C'est zéro. Bon, j'ai passé euh, vraiment un mauvais cadre, hein, ou bien une mauvaise demi-heure là, quand je soutenais les mémoires. D'accord Maintenant, si vous avez ce type de résultat, vous faites quoi Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est opposé à la théorie de la littérature dominante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il ne faut jamais considérer que vos résultats sont mauvais. C'est la première chose d'abord. Vous avez un résultat qui est contre-intuitif, qui est à l'opposé de ce qu'on a en général comme compréhension du phénomène. Alors, ne tirez pas directement à la conclusion que votre, vos résultats sont mauvais, votre travail est mauvais, votre approche est mauvaise, vous jetez tout ça à l'eau et vous recommencez. Alors, c'est là où les gens ont tendance à manipuler les données. C'est pour revenir sur euh, ce que l'un d'eux avait soulevé au départ, là. D'accord Là, on a tendance à manipuler les données. D'accord Bon, une question ici, d'abord, avant qu'on aille loin, c'est euh, pour un modèle en macroéconomie, combien de variables est-il conseillé d'utiliser Bon, euh, généralement, on ne vous donne pas de conseils ici. Hein. Ce qu'on vous demande, c'est juste de vous référer à la littérature et puis euh, de voir, par exemple, lorsqu'on modélise le phénomène, que ce soit macro, micro ou bien même d'autres types d'approches là, Regardez la plupart des variables qui sont évoquées. Amenez-les. D'accord Mais généralement, on ne dit pas voilà, il faut 5 variables, 6 variables, etc. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de variables. Hein? D'accord Amenez euh, les variables d'intérêt, obligatoirement, il faut les avoir. Maintenant, les variables de contrôle, bon, n'amenez pas 20, 30, 40, etc. C'est trop. Hein? Là, vous réduisez même hein, la qualité de vos estimations avec le nombre de variables qui augmentent. Parce que lorsque K augmente, N moins K diminue, alors là, c'est la qualité de vos estimations qui descend hein? À savoir la précision qui baisse. D'accord? Donc, référez-vous à la littérature. Vous verrez généralement pour euh, la question envisagée, euh, quel est le, quelles sont les variables utilisées. D'accord? Donc, euh, maintenant, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, euh, donc, comme je dis ici, ne pas rejeter vos résultats parce qu'ils sont contraires à la théorie. La qualité de vos résultats économétriques dépend de votre de la qualité de votre approche économétrique. Alors, dit que vos résultats sont bons ou mauvais, ça, c'est analysé uniquement sous l'angle économétrique, mais pas sous l'angle économique. Alors, ce qu'on vous demande de faire, si vous pensez que le résultat est bizarre, effectivement, ça peut être bizarre, alors on vous demande de revoir la procédure d'estimation et les hypothèses. d'hypothèse. Assurez-vous que vous avez bien estimé votre modèle, qu'il n'y a pas de biais, et que vos résultats sont bons du point de vue économétrique. Mais là, si malgré ça, le résultat reste, bon, on peut chercher à expliquer avec des éléments du de contexte. Maintenant, si vous n'avez euh, vraiment euh, aucun justificatif pour euh, essayer de rationaliser vos résultats, là, alors laissez-le comme tel. Hein. Dites tout simplement que voilà, le résultat a montré que lorsque le taux d'intérêt varie et les entreprises restent relativement insensibles, bon, euh, euh, je veux dire, euh, reconnaissez le caractère un peu atypique de vos résultats. Dites qu'effectivement, c'est opposé à la littérature, aussi bien théorique qu'empirique, euh, qui a tendance à montrer un effet significatif mais négatif aussi. D'accord Il faudrait euh, rester là. Contentez-vous de ça. Et si vous n'avez pas d'explication, n'essayez pas de rationaliser l'irrationalisable. Irrational, il y en a qui vont dire il faut que j'explique. Coup hein? que il faut que j'explique là. Alors, ils vont donner des arguments qui ne tiennent pas. Alors, autant ne pas expliquer euh, si vous ne trouvez pas d'explication. Maintenant, ce qui peut vous aider avec ces résultats-là, parlez-en avec euh, des personnes qui se connaissent mieux que vous. Parlez-en avec votre encadreur. Parlez-en avec euh, peut-être les auteurs que vous avez cités dans vos références. -là. Euh, allez dans les conférences, euh, les séminaires, présentez votre travail. Peut-être que dans l'audience, vous aurez quelqu'un euh, qui peut vous donner un élément d'explication. Soit tiré de la littérature, peut-être nouvelle, soit tiré du contexte. D'accord. Maintenant, ça on les appelle les résultats négatifs. Un résultat qui est vraiment contentif, hein, qui prend vraiment le compte-pied de la littérature. Ce n'est pas que le signe est négatif, hein, c'est juste que le résultat est négatif dans le sens où c'est différent de ce qu'on a. Alors, il se peut que des fois, les résultats négatifs que vous avez ouvrent la brèche, la voie à, une nouvelle, à, une nouvelle, euh, à un nouveau champ de recherche. L'exemple que je donne ici, c'est Card euh, et Kruger. Alors, la question qui les a intéressés, c'est de voir quel est l'impact du salaire minimum sur l'emploi. Qu'est-ce que la théorie nous dit Quand vous euh, augmentez le salaire minimum, vous rendez le travail relativement cher alors, les entrepreneurs auront tendance à employer moins de travailleurs, à les substituer par exemple aux machines. Donc, ça veut dire que l'augmentation du salaire minimum a un effet négatif sur l'embauche. Ça, c'est ce que la théorie nous dit. Et la plupart des résultats empiriques ont pu montrer ça. Mais lorsqu'ils ont abordé cette question-là en 1980, ils ont montré que l'effet est positif. Ça, c'est parce que la littérature antérieure dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils ont dit que, bon, non, non, nos résultats ne sont pas bons, on va jeter le travail, on va bon, être, manipuler les données, on va essayer de les torturer pour qu'ils nous disent ce qu'on va entendre Non, on ne torture pas les données, on n'est pas des tortionnaires. C'est pour ça qu'on dit souvent que les économistes, c'est pas des scientifiques. Là. Donc, souvent, on peut manipuler les données pour avoir les résultats qu'on veut. Alors, ne faites pas ça. Hein. Il y en a qui disent, bon, d'accord, moi, peut-être le moins, là, ça me gêne ou bien le plus là, ça me gêne, je vais mettre un moins. Alors là, ils vont fabriquer les résultats. Alors, si vous fabriquez les résultats, on peut vous prendre. Hein. Et vous changez le plus là en moins, je peux le savoir. Hein. D'accord Parce que tous les résultats que vous amenez se tiennent, sont liés. Par exemple, le signe du coefficient sera le même que le signe du euh, T de Sudène. Ça veut dire que si vous avez un coefficient qui est négatif, le T de Sudène doit être négatif. La statistique de Sudène-là. Alors, si vous changez le plus-là en moins pour le coefficient, vous ne ferez pas de même pour le, le T de Sudène-là. Alors, on se dit qu'il y a un problème ici. Alors, on vous attrape. Ne manipulez pas vos résultats, ne torturez pas vos résultats. Ce qu'on vous demande, c'est juste de revoir votre processus d'estimation. Est-ce que vous avez bien estimé, est que vous avez bien spécifié vos variables, est-ce que vous avez fait les tests d'hypothèse, est-ce que vous avez corrigé tous les biais existants. Si c'est le cas... Alors, personne n'a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont montré que l'augmentation du salaire minimum va avoir un effet positif sur l'emploi. Parce que quand vous avez un salaire qui est très bas, il y a beaucoup de gens qui sont découragés par ce salaire-là. Ils vont dire quoi là Moi, je ne vais pas me fatiguer à travailler pour ce taux de salaire très bas. Mais quand vous augmentez le salaire, alors ça va attirer des travailleurs qualifiés sur ce marché. Alors, lorsque vous les embauchez, ça va augmenter le volume de l'emploi. Mais là, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est de dire, euh, voilà, le résultat que j'ai est opposé à la théorie, donc c'est la théorie qui n'est pas bonne. Non, hein? on ne rejette pas une théorie à partir de résultats empiriques. Il faut une théorie pour amender une théorie, pas rejeter, hein? d'accord Donc, il ne faut pas qu'on soit très prétentieux. Vous trouvez un résultat qui est différent de la théorie, vous dites que c'est la théorie qui est mauvaise. Ah bon Donc, Keynes a tort quand il disait que le revenu courant a un impact positif sur la consommation. Vous trouvez que l'impact est négatif, il n'y a pas d'impact du tout. Donc, c'est 15 tirs à toi et vous qui avez raison, personne ne vous croira. Hein? D'accord Donc, euh, n'essayez pas tellement de dire que ouais, la théorie ne vous résout pas. Non, pas le cas. Hein? Maintenant, conclusion. Il faut qu'on aille un peu plus vite. Hein? Maintenant, comme on dit, euh, ne pas confondre résultat et conclusion. Ça, c'est une erreur fréquente. Hein? C'est-à-dire, il y en a qui vont venir au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commencer par rappeler le problème de recherche, ils vont rappeler la méthode qu'ils ont utilisée, ils vont rappeler les principaux résultats. Ça, ce n'est pas la conclusion. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de résumer votre travail, alors mettez, ne mettez pas comme titre « conclusion ». Mettez par exemple « résumé et conclusion ». En anglais, il euh, y en a qui font ça, ils vont mettre « summary and conclusion », ou bien « summary and implication », quelque chose comme ça. Maintenant, lorsqu'on parle de conclusion, on voit que vous nous parlez des implications de vos résultats. Parce que la section précédente, vous avez parlé de vos résultats, qu'est-ce qu'ils signifient, etc. Maintenant, Là, on vous dit, euh, parlez-nous des implications de vos résultats. Vous trouvez que la structure de marché euh, a un impact positif sur euh, la stabilité financière. Alors, ça signifie quoi quelle est l'implication de ces résultats-là Alors là, on vous demande de répondre à la question banale suivante. Hein. Vous dites, par exemple, euh, oui, euh, la structure de marché euh, ou bien la subvention d'engrais a un impact positif sur la productivité des, des, des, des paysans. Alors on vous dit, et alors C'est la question qu'on vous balance. Et alors Alors, et alors, c'est quoi On vous demande euh, d'apprécier ces résultats du point de vue de leur contribution dans la science, mais également du point de vue de la contribution politique. Ça veut dire quoi Est-ce que c'est un résultat qui est venu nous permettre de comprendre davantage le phénomène Est-ce que c'est un résultat euh, peut-être qui apporte plus de précision à la connaissance existante Est-ce que c'est un résultat qui permet de réorienter la politique publique en termes de soutien agricole, etc. C'est ce qu'on veut que vous dites ici. D'accord Donc c'est la portée de vos résultats. Mais également, dans la conclusion, on vous permet d'aller plus loin. Faites des extrapolations au-delà des résultats, au-delà du cadre strict du champ d'adultes. Souvent, on peut vous autoriser des jugements personnels. Hein. Peut-être que l'État, par exemple, a une approche inefficace dans, euh, euh, euh, dans par exemple, euh, euh, ses subventions ou bien euh, son soutien à l'agriculture. Peut-être que le soutien devrait utiliser d'autres approches. Hein. D'accord Et ensuite, parlez-nous des limites éventuelles de votre travail et ouvrez maintenant des perspectives en termes de recherche future. Ça, c'est de la dernière partie de vos conclusions là. Maintenant, n'insistez pas trop sur vos limites. Hein. Parce que si vous faites un paragraphe entier, vous dites que voilà, le travail souffre des limites suivantes. Non, c'est pour dire que le travail n'est pas bon en définitive. Alors, il ne faut pas construire votre case, ensuite vous, le, vous la démolissez. Là. Vous creusez votre trou, ensuite vous, mettez de, ensuite, vous la remplissez. Là. Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire que voilà, voici la portée de nos résultats. Donc, on a pu montrer ceci, mais peut-être que voilà, on n'a pas pris en compte tel aspect, et que dans le cadre de recherches futures, on pourrait effectivement envisager cela. D'accord Voilà, ça c'est la conclusion. Euh, maintenant, vous avez la bibliographie, les références. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les travaux que vous avez cités dans le travail, là, on voit tout simplement que vous les listez ici. D'accord hein? euh, Maintenant, la règle générale, c'est que tout ce que vous citez dans le travail, on veut le voir dans la bibliographie. Et ça, c'est une erreur qui arrive souvent, hein, quand on publie, là. même dans les revues très sérieuses, hein, vous avez votre papier, il est accepté. Euh, maintenant, euh, avant de publier, il y a un travail d'édition qu'ils vont faire. Ils vont vérifier, est-ce que vous avez cité toutes les références-là Ensuite, on vous dit, voilà, telle référence a été citée, mais on ne la retrouve pas dans, dans la biographie. Ou même, telle référence est dans la bibliographie, mais on ne la retrouve pas dans le texte-là. Ça, ça arrive quand vous faites un travail, et puis au fur et à mesure, vous modifiez, vous enlevez des parties, vous mettez d'autres, etc. Il se peut que vous avez enlevé une partie où il y avait une citation, une référence, mais vous avez oublié d'enlever ces références-là dans la liste bibliographique. Ça, ça passe Donc, euh. Maintenant, comment vous allez intituler cette partie-là Est-ce que vous allez mettre bibliographie ou référence Il y a une différence entre les deux. Hein. La différence, c'est quoi Quand vous mettez référence, vous devez lister uniquement les travaux que vous avez cités explicitement dans le texte. Vous avez cité cinq références. On voit les cinq références ici. Vous avez cité dans le texte dix références. On voit les dix ici. Maintenant, si vous amenez plutôt bibliographie, vous mettez bibliographie. Là, on vous permet d'aller au-delà des références que vous avez euh, mentionnées nommément dans le texte. Ça peut être le cas, euh, euh, supposons que dans le cadre de votre travail, euh, vous avez cité des 10 références, d'accord Mais peut-être que vous avez euh, fait usage d'un ouvrage, par exemple, euh, l'ouvrage de Baltagi, par exemple, sur l'économétrie euh, des données de panel. Vous avez utilisé cet ouvrage pour construire votre approche méthodologique, mais vous ne l'avez pas cité nommément. Dans ce cas, si vous mettez bibliographie, vous pouvez citer l'ouvrage de Baltagui, Badi Baltagui. Vous pouvez le citer. Mais si vous mettez référence, alors vous n'allez pas citer Baltagui. Donc, les références, uniquement ce qui a été mentionné dans le texte. Bibliographie, vous pouvez rajouter des éléments additionnels qui ne sont pas cités dans le texte, dans la mesure où ça vous a servi indirectement dans le travail. Bon, maintenant, il y en a qui, vont, euh, qui sont malins. Hein? Euh, pour ne pas tellement euh, tomber dans ces erreurs-là. Ils vont mettre quoi référence bibliographique, ils vont cumuler les deux termes là, référence bibliographique. Maintenant, si c'est le cas, dans ce cas, c'est la règle relative à la référence qui va s'appliquer, autrement, va citer uniquement ce que vous avez mentionné dans le texte là, d'accord, voilà, donc c'est bon à savoir, euh, maintenant, dans certains cas, vous pouvez trouver des références dans le texte, si exactement dans le texte, en ordre de base de page, mais ça, ce n'est pas souhaitable. Ensuite, euh, quand vous présentez vos références, euh, on voit que vous le faites par ordre alphabétique. Donc, écrivez vos listes, sélectionnez la liste et ensuite dites à vous de vous, faire, euh, euh, de vous ordonner ça par, euh, donc par ordre alphabétique. Là. Euh, maintenant, il y a un style qu'il faut adopter. Autrement dit, quand vous regardez la liste des références, vous pouvez distinguer euh, les articles, des livres, des working papers, des rapports, des chapitres dans les ouvrages collectifs. Il y a un style à utiliser pour les différencier. Euh, maintenant, quand vous construisez votre littérature, il y a des logiciels qui existent, je crois qu'on en a parlé là, qui vous permet permettent tout simplement de générer votre bibliographie euh, suivant, par exemple, euh, certains formats, par exemple, de grandes universités, Harvard, Oxford, etc. Donc, avec Word, il est possible de l'avoir. Hein, vous avez tout ça dans Word aussi. D'accord euh, Maintenant, vous pouvez les utiliser. Comme je l'ai dit, Microsoft Word ici vous permet de faire euh, ces générations-là. Euh, Peut-être euh, une question ici euh une question que j'ai ici, c'est, euh, pour amener la discussion à un autre niveau, et il recommandé de parler des implications des résultats pour la politique économique Oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Hein. Parce que, attendez, je crois que, où est-ce qu'on en a parlé, là Les implications de vos résultats, là Parce que ce qu'on me dit ici, c'est les implications des résultats. Donc, vous avez ça, hein bon, du point de vue de la recherche, que signifient vos résultats Et que ça permet euh, de faire bouger la frontière de la connaissance est-ce que ça permet euh, voilà, d'avoir euh, euh, des connaissances ou bien des résultats qui sont plus robustes D'accord Donc là, c'est votre valeur ajoutée. Vous revenez sur votre valeur ajoutée scientifique. Ou bien, du point de vue de la politique. Je que vous avez pu montrer que, effectivement, euh, le genre n'est pas une variable significative dans votre euh, modèle d'accès au crédit, mais c'est plutôt le secteur d'activité qui est plus important. Dans ce cas, votre implication, c'est quoi C'est dire que l'approche de l'État euh, n'est pas tellement efficace. L'approche de l'État repose sur euh, euh, des programmes qui octroient des crédits directement aux entrepreneurs femmes. Et vous dites que cette approche n'est pas soutenue par la littérature, par nos résultats, parce que le genre n'est pas significatif ici. Mais euh, l'État aurait dû peut-être envisager d'autres approches qui sont beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire euh, orienter les financements en, en privilégiant les secteurs d'activité, en particulier les secteurs d'activité dominés par les femmes. Ça, c'est l'implication de votre résultat qui vous permet d'apprécier la politique économique, voire de proposer un, nouveau outil, un nouvel outil euh, en termes politiques. Hein, Donc euh, l'appréciation, ou bien l'implication, c'est à ces deux niveaux. Hein. Euh, scientifique, quelle est la contribution réelle Politique, que pensez-vous de ce que l'État fait actuellement Et puis en quoi vous êtes, vos résultats en fait, Est-ce que vos résultats vous disent que les, la politique est inefficace Ou bien euh, est-ce que vous proposez une autre approche sur la base de vos résultats Maintenant, Ce qui est important ici, c'est que les recommandations que vous donnez, doit être aligné à vos résultats. Ne donnez pas des recommandations générales. Hein. Il y en a qui font ces erreur-là. Généralement, ils donnent des recommandations générales sans lien avec les résultats. Alors, donnez des recommandations directement liées à vos résultats. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, j'ai mis euh, euh, quelques éléments ici pour vous permettre de comprendre hein, euh, comment on présente la revue de l'Adiat. Mais je suis sûr que si vous regardez les papiers, là, en fait, ce qui est important de voir ici, c'est les articles, là. Euh, on essaie d'amener les, les caractères italiques ou normaux hein, pour pouvoir distinguer. Là. Si c'est des articles, le titre, vous le mettez en caractère normal, mais les revues que vous amenez, vous les mettez en italique. D'accord? Comme l'article là aussi, hein, vous voyez que le titre, c'est en caractère normal, et vous voyez que c'est un point d'interrogation. Hein. Et euh, le, pour l'article maintenant, pour le nom de la revue, vous mettez en italique. Maintenant, si c'est des, euh, des livres, des ouvrages, on fait le contraire. Vous voyez par exemple, pour le titre de l'ouvrage, on le met en italique. On fait le contraire. Mais pour la maison d'édition, l'équivalent de la revue, on met en caractère normal. Maintenant, si c'est le walking paper, les discussion paper, on ne met pas italien. On met tout en caractère normal. D'accord Donc, je vous suggère de regarder les papiers pour voir un peu ce qu'on a. Maintenant, les annexes. Qu'est-ce qu'on voit dans les annexes Si on doit vraiment mettre une partie sur les annexes. Si vous avez fait un travail d'enquête que vous avez réalisé vous-même, on voit le questionnaire pour voir vraiment euh, comment vous avez élaboré votre questionnaire, quelles sont les informations que vous avez pu collecter. Ensuite, dans votre année descriptive, dans le texte, vous n'avez pas donné toutes les années descriptives vous n'avez pas donné toutes les valeurs qui vous intéressent. Vous avez juste amené un seul tableau. Mais vous demande également d'amener des statuts de description additionnels. Donc là, vous les mettez dans, dans l'annexe. Maintenant, vous en faites allusion dans le texte. Hein? Maintenant, comment vous avez construit vos variables Comment vous les avez spécifiées vous, pouvez vous dire que voilà j'ai 20 variables, ou bon, 20 c'est trop, hein. j'ai une dizaine de variables, peut-être que voilà, je ne vais pas mettre ça dans le texte, parce que le texte doit être très fluide, il hein. ne faut pas mettre trop de tableaux. Là. Le texte doit se lire de façon fluide, linéaire et relativement facile. Hein. Alors vous dites que ce tableau est important, si je le mets dans le texte, ça va tout simplement euh, renforcer le texte. Alors je vais mettre ça en annexe. Alors quelque part, euh, dans votre méthodologie, vous dites que euh, pour la définition des variables, se référer par exemple au tableau tel au niveau de l'annexe. Euh, Peut-être que vous avez fait des régressions additionnelles ou alternatives. Peut-être que vous avez utilisé un estimateur, euh, PPML par exemple, pour vos modèles de gravité. Maintenant, je vous dites que je vais utiliser l'approche alternative, à savoir euh, euh, le modèle négatif binomial. Là. Bon, maintenant, vous dites que oui, je vais faire, euh, je vais, vais estimer avec ça aussi. Maintenant, ces estimations additionnelles, vous les mettez en annexe. Vous avez fait des tests d'hypothèse. Il n'y a pas de test d'endogénéité test de simultanéité, euh, euh, etc., etc. Donc, tout ça, vous les mettez en annexe, là, pas dans le texte. Euh, Peut-être que les données, vous avez plusieurs données provenant de plusieurs sources. On peut décider de mettre ça en annexe, hein? D'accord Voici ce qu'on peut voir généralement au niveau des annexes, là. D'accord euh, Voilà, bon, maintenant, il y a d'autres éléments. Hein. Les tables de matières, les sommaires, là, on ne veut pas voir ça dans les papiers ni dans les euh, projets de recherche. Bon, euh, les remerciements, bon, on peut avoir, on, on peut avoir des remerciements. Hein? Peut-être que c'est un financement que vous avez reçu, vous remerciez celui qui vous a financé. Les poste se frais passe, non. Conflit d'intérêt, des fois, on le demande aussi. Hein? Euh, Est-ce que le travail que vous venez de faire, vous avez un intérêt personnel là-dessus, du point de vue de votre profession, par exemple, ou bien du point de vue confessionnel, etc. Donc là, on ne le voudrait pas. Hein? D'accord Bon, maintenant, j'ai parlé des éléments de style. Je vais vous laisser euh, lire ça tranquillement. Euh, donc pour des raisons liées au temps. Hein? Donc, euh, ce que je vais faire, euh, c'est de vous parler de quelques erreurs fréquentes euh, pour que vous ne les fassiez pas. Quelques erreurs fréquentes. Donc, euh, tout le monde est là, j'espère. Hein. Donc, il ne faut jamais mettre titre. Il y en a qui, euh, bon, j'ai vu ça hein, au niveau de certains projets. -là. Ils vont faire le projet, maintenant ils vont mettre quelque part, titre, deux points, ensuite ils mettent le titre. Non, ne mettez pas titre. Hein. Euh, quand vous faites le résumé, c'est un seul paragraphe. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre. C'est un seul paragraphe, le tout en un seul paragraphe. Maintenant, faites attention au français, au langage que vous utilisez. Il y a le français écrit, il y a le français parlé. Alors, Quand vous écrivez, utilisez le français écrit. Hein. Donc, euh, évitez les jargons, les styles populaires ou informels, non. Parce que ça, c'est vraiment un travail euh, euh, de haut niveau. Donc, et un langage adapté aussi. D'accord euh, Maintenant, euh, quand vous faites les notes de bas de page ou de fin de document, dans le texte-là, dans la phrase, on veut que la note-là soit à la fin de la phrase, mais pas à l'intérieur de la phrase. Même si le mot ou bien l'aspect qui vous intéresse est à l'intérieur, mettez euh, le chiffre-là à la fin de la phrase, et ensuite, vous venez en note de bas de page, vous mettez euh, euh, voilà, ce que vous voulez mettre là, la mention que vous voulez mettre. d'accord euh, Voilà, souvent, une des erreurs qu'on voit aussi, c'est euh, dans l'élaboration des sections, il manque souvent le paragraphe introductif. D'accord Ou bien, il y en a qui vont mettre des paragraphes introductifs, un paragraphe introductif, mais c'est juste pour annoncer euh, ce qu'ils vont faire. Là. Non, hein? Donc, comme je l'ai dit tantôt, hein? Donc, il faut un paragraphe introductif au niveau de chaque section. Et euh, dites effectivement euh, les différents éléments que vous allez développer sous forme de texte. C'est un résumé global, euh, peut-être, de, de ce que vous allez dire. D'accord Donc, euh, vraiment introduisez. Euh, ne vous contentez pas de donner le plan, mais euh, donnez les grandes idées que vous allez... Euh, Développé à l'intérêt, mais sous format de phrase. Là. Maintenant, quand vous utilisez des sigles et des abréviations, par exemple, FMI. Donc, la première fois que ce terme-là apparaît euh, dans votre texte-là, vous devez l'épeler en entier. Fonds monétaire international. Ensuite, vous mettez entre parenthèses FMI. Et euh, maintenant, pour les autres fois, vous mettez FMI dans ce cas-là. Mais la première fois, il faut l'épeler en entier. Vous mettez l'abréviation et les fois que, où ça vient là, ne n'épauliez ne, pas encore, mais mettez juste euh, le sigle ou bien l'abréviation. D'accord? Bon, maintenant, souvent, on voit certains qui vont faire des affirmations, souvent, euh, bon, je dirais gratuites, hein, excusez-moi le terme. Là. Pour moi, il n'y a pas de fondement. Hein? D'accord? Il n'y a pas de fondement dans la littérature, il n'y a pas de chiffres pour euh, euh, dire, euh, renforcer un peu ce qu'ils disent. Donc, c'est des affirmations qu'ils envoient comme ça en l'air. Ça, on ne l'accepte pas. Hein? On ne l'accepte pas. Quand vous dites que l'État est très inefficace dans son approche de soutien à l'agriculture, bon, ça c'est une affirmation. En fait, c'est lourd hein, comme affirmation. Développez peut-être. Et dites-nous en quoi c'est inefficace. Maintenant, autre chose, quand vous dites revue, ce n'est pas la revue qui est théorique, ce n'est pas la revue qui est empirique. C'est quand qui portes son référence avec la littérature. la littérature qui est théorique, la littérature qui est empirique. Vous dites revue de la littérature théorique, revue de la littérature empirique. Mais ne dis pas revue théorique, revue empirique. C'est une erreur euh, qu'on fait souvent. Bon, souvent ça passe, hein, Mais je crois que faut être beaucoup plus rigoureux. Il faut faire la part des choses. Là. Et euh, souvent, vous regardez les papiers, les articles, là, vous regardez la bibliographie, les références qui sont citées. La plupart c'est des références vieilles, hein, vieilles. Alors nous, on en tire deux conclusions. Hein. Une des conclusions, c'est que vous n'avez pas fait une bonne recherche là, parce que votre travail n'est pas adossé à, au débat actuel euh, en cours. Là. Vous n'êtes pas à la frontière de la connaissance. La frontière de la connaissance, c'est les papiers les plus récents. Ou bien, on va dire que peut-être que vous avez raison, il n'y a pas de euh, nouvelles références relativement récentes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le thème n'est plus intéressant. C'est le plus intéressant, les gens ont arrêté de travailler là-dessus. Alors, s'ils si ont arrêté de travailler là-dessus, vous non plus ne travaillez pas là-dessus. D'accord Mais généralement, c'est parce que vous avez, si le thème est intéressant, les papiers les plus récents sont là, les gens continuent à travailler là-dessus. Alors, amenez-nous des, euh, des références. D'accord? Autre erreur, les références tirées des revues prédatrices. Ça, vous les amenez, euh, on n'accepte pas. D'accord? Donc, considérez que ça sera la banane pourrie euh, qui risque de, de détruire euh, vraiment tout votre sac. là. D'accord? N'amenez pas les références tirées des revues de, de seconde main des revues qui n'ont aucune valeur scientifique. Amenez les revues cotées. Ça, ça vous permet d'avoir un travail coté. Souvent, euh, on voit que les équations ne sont pas numérotées. Il faut numéroter vos équations hein, dans la méthodologie. -là. Même si c'est une seule équation, mettez un. S'il si y en a deux, un, deux, numérotez-les. Parce que souvent, euh, quand on va parler de vos équations, on va faire référence aux numéros. D'accord Donc, numérotez vos équations. Évitez les développements longs qui, à un moment donné, sont YouTube. Si vous faites tout le développement, à un moment donné, on perd un peu l'idée que vous voulez développer. Donc, parlez très peu. Parlez bien. Dites l'essentiel. Si vous pensez que ce que vous venez de dire, là, les gens en lisant, ils vont comprendre. Arrêtez-vous là. Pourquoi développer davantage Mais la autre chose, ça se crasse, c'est le français-là. Un paragraphe, souvent on voit qu'il y a une seule phrase. Non, hein le paragraphe, c'est au moins deux phrases. Au moins. Généralement, dans un paragraphe, vous développez une idée. Vous ne pouvez pas développer une idée en une seule phrase. Dans le paragraphe, on ne veut pas avoir une seule phrase. Au moins deux, trois, quatre, cinq, etc. Il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Il faut avoir des paragraphes qui font demi-page. Ça, c'est trop. Hein? Chaque paragraphe développe une idée. Vous ne pouvez pas développer une idée en, en une demi-page, là, non. D'accord Souvent, les sorties des logiciels, là, on les voit directement copier dans le texte, là, comme je viens de dire, là. Vous faites vos résultats, vous obtenez un stata, ensuite vous copiez, vous mettez directement dans le texte, là. Non, hein, faites pas ça. Donc, je vous ai montré euh, comment on doit présenter le tableau. Lisez vos articles, vous verrez effectivement comment les tableaux sont présentés. Alors, euh, adoptez la même démarche. Hein? D'accord Autre chose aussi, il euh, y en a qui mettent du gras partout, hein, bon le leur semble, là. Ils se disent que le mot là est très important, je vais le mettre en gras dans le texte. Ou bien ils vont venir, là où on voit ça le plus là, c'est au niveau de la bibliographie. Ils vont mettre le nom des auteurs là en gras. Est-ce que vous avez vu des papiers qui le font Des articles qui le font Non. Généralement, on voit ça le plus souvent dans les, articles, dans les, euh, les thèses euh, ou bien les, euh, les mémoires de master là. Bon, ça je le vois, hein, mais chaque fois que je le vois, je le mets en dessous. Ça, c'est quelle tradition Il okay? y en a qui vont même plus loin, hein, ils vont mettre des, euh, des majuscules. D'accord je peux mettre ça aussi. Hein. Il y en a qui mettent des majuscules aussi. Pourquoi vous mettez des majuscules D'accord Ne les mettez pas hein. dans le texte ou bien la bibliographie. Euh, souvent, dans les travaux aussi, euh, il y en a qui vont faire euh, trop allusion au rapport d'études. Et souvent, c'est au détriment de la littérature scientifique et surtout au niveau de la problématique. On ne vous interdit pas d'utiliser les rapports, par exemple, de la Banque mondiale, du FMI, ou bien même euh, de votre gouvernement. Ça, ça peut donner peut-être des, des éléments d'appréciation du contexte. Mais n'oubliez pas que votre travail, il est d'abord scientifique. Vous contribuez à un débat scientifique. Vous écrivez un article. Donc, faites plus référence aux articles. D'accord Souvent, on voit qu'il n'y a pas de questions de recherche. Vous faites votre problème, le problème est très clair, mais on ne voit pas de questions. On vous voit des questions, on vous voit point d'interrogation. Une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc, quand vous élaborez votre problème, il termine par les questions de recherche. Après, vous amenez l'intérêt de recherche. D'accord Maintenant, euh, attention au vocabulaire ici. Hein? Dans certains cas, au lieu de mettre graphique, il y en a qui mettent figure. Au lieu de mettre tableau, il y en a qui mettent table. Ça, c'est anglais, ça. Hein? Graphique, c'est le français. Figure, c'est anglais. Ne mettez pas figure 1, figure 2, figure 3. Non, mettez graphique 1, graphique 2, graphique 3. Figure, c'est anglais, non hein? Et il y en a qui utilisent l'anglais souvent, hein, sans différenciation ni traduction. Donc, quand vous mettez euh, un mot euh, qui n'est pas de la langue, alors vous le mettez en italique, pour différencier du reste là. C'est pour dire à la personne qui lit, ce mot-là est particulier. Qu'est-ce qui le particularise C'est emprunter d'une langue euh, qui n'est pas le français. Maintenant, quand vous mettez ces mots en anglais aussi, vous vous avez mis en italique, traduisez. Traduisez pour dire de quoi il s'agit. Il n'est pas évident que la personne qui vous lit euh, pourra comprendre cet anglais-là. D'accord Maintenant, autre slide aussi euh, sur les erreurs fréquentes à éviter. J'ai partagé tout ça, et vous allez voir. Là. Souvent, quand vous faites des références euh, tirées du, disons, de l'Internet, alors vous allez mettre source euh, Banque mondiale, entre parenthèses, etc. vous mettez euh, le lien exact, mais vous commettez entre parenthèses pour dire... Euh, quand est-ce que vous avez accédé à ce, à ce lien-là Obligatoirement. Regardez les papiers, vous les verrez. Hein? Alors, appliquez-les également. Des fois, on voit qu'il y en a qui amènent des modèles empiriques, les modèles de régression, mais ils le font de façon hoc. Ils ne disent pas, par exemple, ce modèle hindou, euh, quels sont les fondements théoriques, euh, etc. etc. Peut-être que vous ne connaissez pas les fondements théoriques. Peut-être vous utilisez un modèle qui est très populaire dans la littérature. Alors, ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire que le modèle que nous développons est emprunté, par exemple, de telle auteur, de telle auteur, de telle auteur. Là, on sera effectivement, c'est un modèle intéressant. Surtout quand la référence que vous amenez, c'est vraiment une référence de choix dans la littérature, une référence principale. Ou bien nous utilisons un modèle développé, par exemple, par ces auteurs-là. Et là, vous amenez. Dans ce cas, on pourra aller dans les travaux de ces auteurs-là. pour les voir. Autre chose aussi, des fois, vous voyez qu'il y a des résultats qui sont proposés. Mais il n'y a rien qui nous dit euh, est-ce que ces résultats sont de qualité. Vous amenez le modèle, par exemple, de sélection. Et vous ne dites pas, par exemple, est-ce que le biais de sélection existe, est-ce que réellement ça a été euh, corrigé. Vous amenez le modèle à variable instrumentale. Vous dites rien euh, sur l'endogénéité, est-ce qu'elle existe, comment vous les avez corrigés, est-ce que les instruments sont bons, oui ou non. Vous amenez le modèle à équation simultanée. Est-ce qu'il y a réellement un biais de simultanéité. D'accord donc, on veut vraiment que vous nous dites ça. Donnez-nous les éléments qui nous permettent d'apprécier la qualité de vos résultats. Maintenant, quand vous interprétez et discutez vos résultats, il y en a qui ont tendance à mettre l'accent sur l'interprétation économétrique. Vous voyez, la variable a un effet significatif, euh, l'effet est positif. Si la variable augmente de 1%, la variable Y augmente de 2%. Donc, ça se conforme à la littérature. Euh, oui. Mais quel est le sens économique de ces résultats là Vous êtes des économistes, hein, quand vous faites ce travail-là. Ce n'est pas le statisticien ni un économètre. Le statisticien l'économètre peuvent se limiter à ça. Mais vous êtes l'économiste. alors dites-nous le contenu économique de vos résultats. Que signifie-t-il du point de vue économique Et souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que quand, vous avez, quand il y a des résultats, les résultats ne sont pas comparés aux résultats de la littérature. Vous avez trouvé que le revenu a un effet positif sur la, sur le, sur la consommation. Vous donnez le sens économique. Maintenant, en quoi ces résultats sont différents, similaires à la littérature existante Est-ce que c'est réellement différent Si oui, pourquoi Est-ce que c'est similaire Est-ce que l'ampleur de votre coefficient est la même dans la littérature On veut que vous nous appréciez vos résultats du point de vue de la littérature. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, la conclusion. Il y en a qui se limitent à rappeler, juste, à rappeler hein, quel a été le problème euh, Quel a été la valeur ajoutée euh, quelle a été la méthode d'utiliser quels sont les résultats. Voilà, il se limite à ça. Non, hein? ça, ce n'est pas l'objet de la conclusion. L'objet de la conclusion, c'est les implications. Et alors, n'oubliez pas cela. Hein? Vous dites que j'ai obtenu des résultats, vous les avez bien discuté dans la section sur les résultats, vous venez au niveau de la section de la conclusion, on et alors, le résultat que vous avez obtenu, et alors. Alors, ça veut dire, quelles sont les implications Si c'est les implications en termes politiques, on parle de recommandations. Et un des problèmes qu'on a aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y en a qui peuvent donner des, des recommandations, mais souvent, ce n'est pas lié au résultat. Ne faites pas autre sujet ici. D'accord Pas d'autre sujet. Toute recommandation que vous donnez doit être alignée à vos résultats. Maintenant, ça, euh, c'est euh, le dernier point là. Ça, c'est euh, quelqu'un qui m'avait envoyé ça une fois pour me dire euh, comment on doit faire là. Je ne sais pas s'il est là. Vous venez d'aller dans les autres groupes là. Alors, il me dit. Euh, pour les nombres, est-ce qu'il faut utiliser les chiffres ou bien les lettres Ou est-ce qu'il faut combiner les deux Donc, la règle, c'est que si c'est entre 1 et 9, utilisez la lettre, les lettres. C'est-à-dire, euh, si c'est 1, mettez un. Si c'est 2, mettez D, E, X. Si c'est 3, T, O, I, S, etc. Jusqu'à 9. Hein. Maintenant, de 10 à, je sais pas, l'infini, là, amenez le chiffre, le nombre, là. Alors, mettez 10, 10%, mettez 10. Euh, 12. 13. 13, mettez 1, 3. Ne mettez pas T, R, E, I, Z, E. D'accord Ça, c'est la règle générale qu'on a tendance à voir là. Mais généralement, on ne combine pas les deux. Vous verrez souvent dans certains documents, on combine les deux. Mais si c'est les papiers scientifiques là, non, on ne combine pas les deux. Par exemple, dites, voilà, je vais dire 5, mais je vais mettre entre parenthèses 0,5. Comme ça, ils sauront que je parle de 5. Non, hein? si vous écrivez 5, on saura que vous parlez de 5. Pas besoin de mettre les deux à la fois. D'accord euh, Voilà, bon, maintenant, euh, là, j'ai parlé d'une revue, à savoir, une revue au développement économique, euh, généralement, voici les critères qu'ils mettent en avant pour évaluer les articles. Là. Bon, ça, c'est pour l'évaluation de nos projets. projet Je vais vous envoyer ça, et puis vous allez le lire. Peut-être que... Bon, la communication scientifique, je voulais couvrir ça, bon, mais je n'ai pas le temps. Je vais vous envoyer ça, vous lisez pour comprendre brièvement de quoi il s'agit. Hein. D'accord Ce que je vais faire, si vous le permettez, c'est de vous parler brièvement de mon ouvrage, là, ou bien, il y a une question. Euh... Voilà, voilà. Donc, il y a quelqu'un, euh... Donc c'est Keita. Hein? Il vous demande euh, de lui envoyer... Euh... Euh... Bon, je sais pas, peut ce qu'on pourrait faire... Euh... Bon, essayez de voir là. Donc, il demande que vous lui envoyez vos, vos adresses e mail à l'adresse suivante. Et ensuite, euh... peut-être que si vous avez WhatsApp, hein? euh, vous pouvez lui envoyer votre adresse e-mail. Après, il va partager les vidéos avec vous là. D'accord Voilà. Donc, je voulais vous parler brièvement de mon ouvrage-là. Donc, euh, le titre, c'est « La recherche appliquée en économie, méthodologie, communication scientifique et financement. » D'accord Donc, euh, c'est un ouvrage donc publié en décembre 2018 aux éditions Larmantan, Donc, 300 pages. Maintenant, euh, ceux qui veulent l'obtenir, vous pouvez l'avoir à la librairie de Larmontan. Bon, à Dakar, il y en a ici. Hein. C'est sûr, à l'entrée de la la vers Mermoz, là. Euh, maintenant, euh, si c'est les régions, je crois qu'il y a une librairie à Saint-Louis aussi. Hein. Maintenant, si c'est les autres pays, euh, voyez si vous avez l'Armatan euh, chez vous. Ou bien, euh, allez sur Amazon, hein, vous pouvez euh, acheter l'ouvrage là. Bon, maintenant, ceux qui sont à Dakar, euh, généralement, euh, j'achète quelques exemplaires euh, que je garde dans mon bureau. Bon, et puis, si vous passez à la fac, je peux vous le vendre. Euh, je crois que c'est à 10 000 francs. Hein. Parce que moi, je peux l'acheter au prix hauteur. Donc, je le vends à un prix réduit hein, par rapport au marché. Je crois que Armatan, c'est 12 000. Hein. 80, c'est... Euh, euh, je pense que c'est... Est-ce euh... ouais, qu'il peut y avoir les diapos? Oui, hein? donc... Euh, attendez, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous envoyer le, les diapos tout de suite, là. Euh, comme ça, vous pouvez le télécharger tout de suite. Hein? Ou bien... Attendez, quand on va finir, euh, je peux vous envoyer les diapos par e-mail, là. Oui, attendez, attendez, je vais le faire tout de suite, là. Je vais le faire tout de suite, là. Hein? Donc... Euh... Euh, attendez, comment je dois m'y prendre là Donc je vais à participants. Euh, euh, attendez, quelque part, euh, on peut télécharger là. Bon, attendez. Il euh, y a quelque part où on peut... Attends, il y a quelque part où on peut envoyer des fichiers là, je ne sais pas si vous encore la mort. Euh je ne le trouve pas là. Euh oui, c'est dans le chat là, d'accord, d'accord. Donc, euh, je vais ouvrir le chat là. Oui, c'est ouais, ici, voilà, c'est dans le chat. Voilà, je vais vous envoyer le fichier tout de suite. Hein. Donc, euh, je l'ai ici, euh, desktop, hum, j'ai quoi Voilà. Voilà, le fichier est arrivé, il est en train d'être chargé là, donc vous allez pouvoir l'obtenir. Hein. Euh, voilà, donc je vais continuer en attendant. Euh, voilà, donc euh, vous l'avez. Euh, maintenant, en chapitre, le chapitre 1, je parle des étapes du processus de recherche tel qu'on l'avait distribué les guides de choix, euh, etc., jusqu'à la fin, là, comme on l'a vu là. Le chapitre 2, c'est les éléments constitués au le travail de recherche, tel qu'on vient de le faire là. Donc là, je parle de l'intitulé et de tous les autres éléments. Donc, euh, le fichier est prêt, hein? donc vous pouvez le vous pouvez cliquer et télécharger là. Ensuite, euh, attendez. Ensuite, pour le chapitre 3, je parle de la communication scientifique. Et là, c'est important hein, que vous lisez cela là. <coughs> D'accord donc, la communication scientifique. qu'un chercheur, euh, il doit communiquer avec euh, les pairs, il doit communiquer également avec euh, les politiques, etc. Donc là, je parle de généralité sur la communication. J'ai parlé de la communication écrite, le policy brief. Souvent, vous êtes amené à faire ce type de document en un langage digeste que, que les politiques peuvent lire. Euh, là, je parle, et je vais même donner un exemple. Hein. Ensuite, la communication orale. Ça, C'est quelque chose qu'on fait constamment. Vous allez présenter vos travaux dans les conférences, les séminaires, les colloques, etc. Donc, euh, maintenant, euh, comment réussir euh, ces présentations Donc, euh, le contenu et le design des PowerPoint, ça, j'en ai parlé. Euh, regardez le chat là. Celui qui dit qu'il ne voit pas euh, le fichier là, regardez au niveau du chat là les messages qu'on s'envoie là. Vous verrez quelque part, euh, voilà, qui dit méthode recherche-online-septem.pptx. Vous devez l'avoir. Hein. Ensuite, quand vous présentez, il y a le langage corporel qui est important. Il faut toujours il faut faire allusion à cela. Il faut faire attention à cela, le langage corporel. Quand vous parlez, souvent ce que vous dites par les gestes est plus important que ce que vous dites par la bouche. Alors faites... Pour ça. Il y en a qui sont de bons présentateurs. Quand ils présentent là, bon, vous avez même envie qu'ils se taisent et qu'ils aillent de présenter Alors, Comment réussir sa présentation J'ai parlé de quelques règles générales. J'ai donné un exemple aussi. Hein. En fait, l'intérêt de l'ouvrage, là, euh, je donne toujours des exemples. Des exemples. Je ne me contente pas uniquement de donner les aspects théoriques, généraux, etc. Là, mais j'essaie de donner des exemples d'applications, là. Bon, il y en a qui ne peuvent pas voir de fichier, là. C'est bizarre, hein. J'ai envoyé le fichier, hein. Je l'ai envoyé. Ah, attends, C'est privé. Je l'ai envoyé de façon privée. Désolé, désolé, désolé. Donc, euh, je vais recommencer euh, et puis... Euh... Parce que des fois, dans les tchats-là, si quelqu'un envoie un message, il a tendance à organiser la réponse-là de façon euh, privée. C'est bon, désolé. Hein? Donc, euh, vous allez la voir tout de suite. Là. Il est là. Voilà, vous devez l'avoir maintenant. Maintenant, c'est envoyé à tout le monde. Hein? Il est arrivé. Hein? Voilà, donc, euh, cela m'est fait à notre euh, échange, à notre séminaire-là. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas suffisamment de temps euh, pour tous ces points-là. mais Je pense que quand même, avec ces aspects qu'on a couverts aujourd'hui, ça vous permet quand même d'avoir des éléments de base à partir de quelques années. Maintenant, si vous regardez dans les slides, vous allez les voir. Donc, j'ai donné quelques références-là pour aller plus loin. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, il y a des références, en particulier la mienne-là. Il y a cet ouvrage en anglais qui est vraiment formidable. Euh, oui, mes contacts personnels... Bon, oui, je crois que je vous ai donné... Euh, regardez le mail que je vous ai envoyé là. Donc, vous pouvez l'utiliser euh, pour m'envoyer euh, vos références, etc. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être vous parlez du téléphone là. Bon, d'accord. Hein. Donc, le téléphone, c'est ça. Hein. Voilà, ça, c'est le téléphone. Hein. D'accord. Bon, je suis sur WhatsApp aussi. Hein. C'est le seul que j'ai. Hein. Donc, si vous envoyez sur WhatsApp, je serai dedans aussi. Euh, oui, je reviens vers vous, Djara euh, euh, maintenant, si c'est la communication scientifique, comment bien euh, présenter, etc. Il y a des références que j'ai données aussi. Vous pouvez regarder. Bon, la plupart des références, c'est en anglais. Hein, donc, euh, la recherche, c'est en anglais. Euh, donc, euh, faites des efforts quand même pour comprendre l'anglais. Bon, sinon, je crois qu'il y a des références en français aussi. D'accord, hein? Donc, euh, voilà, essayez de les voir aussi. Et j'ai quelques ressources internet aussi. Par exemple, euh, comment écrire un projet de recherche donc, euh, vous avez euh, le réseau AIRC, African Economic Research Consortium. Donc, euh, si vous cliquez sur le lien là, vous pouvez retrouver euh, euh, le, euh, je dire, euh, voilà, ce qu'ils ont dit pour expliquer comment on fait un travail de recherche, comment on écrit un projet de recherche. Le réseau PEP aussi, une chose. Et euh, maintenant, il y a des ressources importantes aussi. Ça, c'est voilà pour les doctorants là. Donc, si vous y allez, vous verrez vraiment des ressources qui pourraient vous intéresser, si vous envisagez de faire de la thèse ou même si vous êtes dans, la, dans le processus là. Maintenant, si vous voulez publier dans les revues top là, les revues vraiment euh, côté là, comment vous pouvez vous y prendre? Ça, c'est une vidéo euh, sur YouTube. là. D'accord, hein? A euh, Cody qui, qui n'a pas reçu de fichier. Donc, euh, revenez en haut. Hein? Euh, J'ai envoyé à tout le monde. Hein? Donc là, vous pouvez euh, le faire là. Vous mettez juste votre curseur dessus, vous dites, et vous cliquez dessus. Hein? Alors, ça va se charger là. Bon, un des points que je n'ai pas euh, couvert là, c'est les opportunités de, bon, de recherche, de financement, etc. Là. Euh, oui, le numéro, je l'ai envoyé. Le numéro, il est en haut là. Remontez. Hein? Vous verrez quelque part où j'ai partagé mon numéro. D'accord, j'ai partagé le numéro, n'est-ce hein, pas? J'ai partagé mon numéro. Hein? Ah, attends, non, désolé, désolé. Je n'ai pas enregistré. Je n'ai pas envoyé. Maintenant, c'est envoyé. Hein? Donc, là, vous verrez euh, des programmes euh, qui sont là pour le financement euh, et le renforcement de vos capacités de recherche. Si c'est les research fellowship, euh, oui, le fichier je l'ai envoyé aussi. Hein. Regardez un peu plus haut là. Voilà. Euh, donc si c'est euh, les research fellowship, Internships, etc. Regardez, il y a des opportunités qui existent. Euh, voilà pour les colloques, les conférences. Il euh, y a le, le Center centre for the study of African economy de l'université d'Oxford. Donc c'est bon d'y aller. Euh, maintenant au niveau africain, euh, vous avez uh, Economic Society, donc euh, le chapitre africain. Euh, vous avez African Business and Entrepreneurship Association. Et une conférence vraiment importante aussi, euh, c'est la conférence euh, économique africaine organisée par la BAD, l'Union africaine et le PNUD. Je crois que c'est euh, tous les deux ans, ou même, tous les ans, je ne me rappelle plus. Donc vraiment, allez-y, hein. participez à ces conférences, allez présenter vos travaux, euh, voilà, recevez des feedbacks pour améliorer la qualité de votre travail, etc. etc., etc. Ensuite, développez vos réseaux de recherche, euh, allez dans les réseaux scientifiques, LinkedIn, ResearchGate, etc. Alors là, ça permet de bien vous connaître euh, et de développer également vos capacités de recherche et de vous faire une place sous le soleil, le soleil scientifique. Là. Un chercheur n'est pas isolé. Hein. Un chercheur il fait partie d'une famille euh, de réflexion. Donc, euh, réclamez votre place dans cette famille et puis jouez votre rôle. Là. Voilà, donc, euh, maintenant, une chose que je voulais dire peut-être en dernier, c'est euh, prenez euh, le fichier là, partagez euh, le, les enrichissements et puis vraiment cherchez à. Euh, à aller en profondeur, aller dans le net, euh, aller acheter des ouvrages, creuser. Ce que je vous ai donné ici, c'est vraiment les éléments de base qui vous permettent euh, d'embrasser la recherche en toute confiance, mais euh, creuser euh, à votre niveau. Hein. Parce qu'on me dit, on prend jamais à quelqu'un comment on fait la recherche. On vous donne juste, euh, euh, je veux dire, les directions, euh, on partage un peu notre expérience, euh, mais après, c'est à vous de creuser. Vous pouvez creuser jusqu'à être supéré là par le plus tard. Hein. Voilà. Euh, Peut-être le dernier mot. Euh, oui, le fichier, bon, on vous l'envoie régulièrement. Hein, vous devez le recevoir là. Par exemple, il y a Guillaume Pascal euh, qui vous renvoie tout ça encore là. Euh, euh, voilà. Euh, voilà. Donc, regardez, hein, on l'envoie régulièrement euh, sur la page de chat là. Le, la fenêtre de, de, de, de, de, de messagerie là. C'est là-bas où le, le fichier est envoyé hein. S'il vous plaît, essayez de l'obtenir hein, et puis euh, lisez-le, allez en profondeur. Voilà. Maintenant, autre chose, peut le dernier point. Euh, euh, Peut-être que c'est euh, la pandémie euh, qui fera que, voilà, beaucoup de choses sont devenues impossibles maintenant. Mais souvent, euh, j'avais l'habitude de, de donner ce cours-là, bon, à certaines universités euh, où je vais, je présente, euh, euh, voilà, les travaux-là. Euh, bon, il y en a qui ne le savent toujours pas. Bon, on, on va arrêter, hein, si vous ne le savez pas, bon. Je pense qu'on ne fera pas faire grand-chose pour vous. J'ai envoyé, les autres ont envoyé aussi. Donc, comment c'est fait que vous recevez pas Regardez la fenêtre du chat, là. Donc, je l'ai ajusté juste après euh, vous. Hein. Jara, par exemple, qui dit qu'il n'a pas reçu, là. Donc, regardez ce que je viens d'envoyer, là. Il y a le fichier qui est là. Vous cliquez dessus, vous l'avez. Voilà, donc, euh, bon, si le temps le permet, l'opportunité est là. Bon, ça ne vous gênerait pas, par exemple, de faire le déplacement euh, dans vos universités et puis venir euh, présenter le travail, peut-être en trois quatre jours etc en trois ou quatre séances six cinq séances environ le temps qu'il faut et là on aura le temps vraiment euh, d'aller en détail de creuser davantage et puis euh, de donner des exemples et je pourrais même m'intéresser directement à vos recherches personnelles là, pour regarder ce que vous faites vous donner des suggestions des commentaires euh, des feedbacks etc bon mais là ça suppose que peut-être que, que le déplacement soit possible donc euh, on va attendre euh, la vie après covid là et puis, euh, au moment venu, je ne sais pas, euh, peut-être que euh, c'est une invitation que vous pouvez euh, euh, m'envoyer, peut-être de façon officielle, hein, à travers vos départements, vos universités. Bon, ou bien, euh, si je suis de passage dans vos pays, bon, là, je pourrais euh, contacter vos collègues et puis, euh, on peut organiser ce séminaire-là très rapidement. J'ai l'habitude de le faire. Hein? Donc, euh, ça serait un plaisir de le faire là. Euh, voilà, donc c'était ça. Euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un avait levé la main là. Euh, je crois que quelqu'un avait levé. C'est Djara je crois. Djara hein? euh, vous avez levé la main, là. Donc, allez-y. Euh... Ou bien, Moustapha, Zachary. N'oubliez pas d'activer vos microphones. Mustapha, allez-y. OK. Merci, professeur, pour ces deux jours de formation vraiment très riche et enrichissante. Je voulais poser la question, quand vous étiez au niveau des résultats, J'étais sur un professeur qui disait qu'il n'y a pas d'intérêt à dire que mes résultats sont conformes aux résultats de tel ou tel autre chercheur. Ce n'est pas ça l'objectif. Je vois ça malgré tout dans beaucoup de papiers. Quel est votre conseil par rapport à cette pratique Merci. Ouais, en fait, euh, moi je dis que le résultat, il faut toujours le replacer dans le contexte littéraire. Là. Vous avez un résultat on a surtout besoin de voir est-ce que vos résultats rentrent dans la même ligne que, sont alignés par vos aux résultats existants, ou bien est-ce que vos résultats sont différents, si c'est différent, en quoi c'est différent et pourquoi c'est différent. Donc, ça veut dire qu'il faut nous donner euh, euh, je veux dire euh, cette possibilité d'apprécier vos résultats. Donc, euh, il faut toujours comparer vos résultats avec euh, ce qui a été fait là. Bon, maintenant, il euh, y a une façon de le dire, il hein, ne euh, faut pas vous nous dire que voilà, les résultats sont conformes à ce qu'il y a dans la littérature. Bon, maintenant, peut-être citer quelques papiers qui ont pu montrer les chiffres, etc. Mais dans tous les cas, il est obligatoire de comparer votre travail aux travaux existants. Obligatoire. Ça, vous ne le faites pas, les gens diront que ça, c'est une faute. Hein. Comparer. Seulement, il ne faut pas vous dire que voilà, j'ai trouvé que l'effet est positif, etc. Ça conforme à la littérature. Ça, c'est très vague. Hein. Amenez la littérature, amenez les papiers, parce que tout le monde n'a pas trouvé le même résultat que vous. Hein. Donc, euh, euh, donnez-nous la perspective de vos résultats du point de vue de la littérature. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est différent Alors ça, il faut vraiment faire appel à la littérature. D'accord Mais ce n'est pas tellement l'objet. Hein? Ça, c'est un des aspects qu'on doit avoir dans la, dans la section sur les résultats. Mais euh, comme j'ai dit, hein, vous vous rappelez là, euh, comment vous devez organiser votre section sur les résultats là C'est juste un élément parmi tant d'autres. Euh, mais il y a des aspects quand même qui sont euh, beaucoup plus importants à mon sens. Là. Donc euh, voici ce que, ce que j'avais dit au départ. Hein, pour organiser votre revue de la théorie qu'à un moment donné, euh, il faut comparer là. Ça, c'est un aspect parmi tant d'autres. Mais il y a d'autres aspects aussi. donc essaie de les organiser de cette façon-là. Euh, voilà, donc, euh, oui, merci à tout le monde, hein, ceux qui envoient des remerciements là. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main là. C'est Yara, je crois. Yara. Hein oui, hein non, le euh, professeur, c'est bon, et l'autre là a pris en compte mes préoccupations. Voilà, très bien, très bien. Très très bien. bien. Okay. Voilà, donc, cool. euh, bon, euh, dernière chose, bon, euh, au départ, on était plus nombreux que ça, euh, que les, les, ceux qui avaient euh, manifesté leur intérêt pour participer. Euh, donc, je vous ai euh, mis en quatre groupes, et il y en a qui continuent même à vouloir s'inscrire. Mais le problème, c'est qu'on a maximum 100. Donc, je crois que j'ai mis euh, beaucoup de gens ici. Mais malheureusement, je me suis retrouvé avec euh, un nombre relativement plus petit là. Alors, je me dis que c'est les gens qui ont eu des difficultés peut-être pour euh, s'inscrire, ou bien qui ont eu des empêchements, etc. Maintenant, si vous les connaissez et qui vous disent qu'ils ont eu des problèmes là, dites-leur que peut-être dans un proche avenir, on ne pourrait pas aussi proche que ça, hein, euh, c'est quelque chose que je vais reprendre encore là. Donc, peut-être d'ici la fin de l'année, euh, je vais offrir ce séminaire encore, euh, suivant le même format, gratuit, etc. Peut-être que j'aurai plus de temps. Là, je pourrais rentrer dans beaucoup de détails là. Mais euh, pour le moment, euh, dites-leur juste que, voilà, que ce n'est que partie de remise. Hein. Dans l'avenir, euh, je vais offrir encore euh, euh, ce séminaire-là. Et là, ils pourront participer. Là, donc. Donc, passez l'information. Bon, J'espère qu'ils ne seront pas aussi frustrés que cela. Voilà, cela dit, euh, je vous remercie euh, tout le monde d'avoir vraiment voulu passer, de votre temps, euh, passer du temps avec ça. Donc, euh, je vous souhaite plein de succès euh, dans vos recherches. Et euh, voilà, Et euh, à nous revoir là. Donc j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en avant de se revoir euh, dans les euh, milieux scientifiques là. Voilà, donc euh, merci beaucoup, euh, bien des choses à tout le monde. Oui, les vidéos là, donc euh, euh, peut-être ce que je vais proposer là, euh, peut-être Keita, euh, oui. essayez de m'envoyer les vidéos. Oui. Et, euh, moi je pourrais l'envoyer à tout le groupe là. Ok, c'est compris. Voilà, parce que j'avais le listing de tout le monde là, mm -hmm. je vais l'envoyer par email. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous l'envoyez aujourd'hui, peut-être ce soir ou demain, parce que à 14 h là, j'ai un autre groupe qui passe. Donc, ok. Je vais vous envoyer ça. Hein. Merci. Mais monsieur, voilà. la est -ce... question est-ce que c'est le même lien qui... qui passe ou bien le lien change Voilà, non, c'est un autre lien. J'ai changé les liens là, parce que euh, chaque groupe a son propre lien. Voilà. Ok, merci. Il y a un maximum, là. Le maximum, c'est 100. Mm -hmm. Je ne peux pas mettre plus de 100, là. Donc, je vous ai vraiment séparé, là. Donc, vous m'envoyez les vidéos et puis moi, je renvoie à tout le monde. Hein. Voilà, bien des choses à tout le monde. Euh, bon après-midi. Euh, voilà, bonne chance dans vos recherches euh, et puis au plaisir de se revoir, euh, soit dans le cadre d'un séminaire, euh, peut-être qu'on pourra organiser sur euh, une autre thématique dans l'avenir. Ou bien, euh, voilà, lors de conférences, ou bien suis de passage dans vos pays, euh, soit pour faire ce séminaire-là, ou bien pour autre chose-là. Voilà, merci beaucoup, euh, bien des choses, et puis, euh, voilà, plein succès à tout le monde, là. Oui, merci, merci beaucoup. Hein. Voilà, je vais couper maintenant.